Comment jouer le DK1P sur Shadowlands On me l'a demandé mais des millions et des millions et des millions de fois et du coup enfin la vidéo arrive et pas avec n'importe qui, on a Might avec nous, bienvenue à toi Might. Merci. Alors, on va commencer tranquillou par euh, une petite question sur la méta, sur qu'est-ce que tu en penses déjà dans la méta au niveau du, du raid déjà, qu'est-ce que tu en penses du DK1P à l'heure actuelle euh, sur Shadowlands Dès un pied en raid, c'est un des deux meilleurs milieux du jeu, probablement le meilleur euh, pour plusieurs raisons. Mais le fait qu'on ait de nouveau l'AMZ, euh, donc l'anti-magic zone euh, ici, ça aide beaucoup, surtout en mythique. Il y a énormément de boss où avoir une ou deux AMZ ça change complètement le boss euh, et c'est. Ça va être très difficile de les passer sans. Euh, par exemple, un conceal, il y a une mécanique où euh, le raid prend des dégâts, tout le raid prend des dégâts magiques et avoir des AMZ, ça, ça soulage énormément le healing dessus. Et... Pareil sur Denatrius Mythique, on est en train de pull là, euh, avec ma guild. Il euh, y, y a beaucoup de boss dans le raid où l'anti-magic zone a, a énormément de value. Ouais. Ok, ouais, donc déjà déjà effectivement t'es un DPS avec un gros cooldown de raid, donc ça, ça ouais. fait la différence. Et, euh, et du coup, en termes de, de ressenti, en termes de dégâts mono, multi, euh, suivant les boss, euh, c'est quoi ton ressenti à toi euh, Alors le mono est très fort, surtout sous burst, euh, ça bénéficie énormément et même un peu malheureusement de la de PI du prêtre, le la, la Power Infusion. Euh, et en fait, on a un stacking de CD qui est vraiment très très puissant. Euh, donc du coup à, à, au pool et à 4 minutes on a de nouveau un, un très gros burst parce qu'en fait on a, on a l'armée des morts qui revient, euh, qui revient en gros toutes les 4 minutes et euh, ça fait un, un gros burst l'AOE c'est un peu enfin, en fait l'AOE du DKMP elle est, elle est bien euh, ça, ça change pas mal suivant le nombre de targets par contre s'il y a beaucoup, beaucoup de targets on va plutôt faire du spam épidémique donc ce spell là euh, par contre s'il y a relativement peu de cibles, euh, surtout quand on joue sur, sur certains boss, il faut jouer avec ce talent-là, Clowing Shadow, sinon on joue, pas, on joue pas avec ça, mais euh, sur certains boss il faut jouer avec ça, euh, pour faire du burst A.O.E. sur relativement peu de cibles par exemple genre 5 ou 6 ça va être très très fort mais euh, donc c'est capable d'être fort en A.O.E, en mono, un peu tout en même temps, c'est... Non, il n'y a pas de quoi se plaindre Il y, y a des fights où tu trouves qu'il est particulièrement... Fort, genre si tu devais citer le boss sur lequel tu trouves qu'il est, qu est, qu est, qu est le mieux sur le raid. Tu penses, tu au niveau, au niveau DPS ou au niveau... Au ouais, niveau euh... DPS, bah en fait euh, les deux tiens, niveau global, global et niveau DPS. Euh, je pense que c'est bien sur le... quasiment tous les boss, peut-être à la limite Sludge Fist, c'est un peu moins bien, parce que enfin c'était surtout moins bien avant, parce qu'en gros... Euh... Sludge Fist, il va, il fait des charges contre les piliers et il faut burst pendant qu'il est, il... pendant qu'il se prend le pilier, il est stun, il prend des dégâts mm -hmm. bonus. Et en fait, euh, le problème qu'on a un peu en DK1P, c'est que notre, euh, notre, euh, notre burst, il peut pas être instantané. Il faut, il faut le setup et ça prend du temps à, à faire les dégâts. Mm -hmm. Et avant, on pouvait pas avoir le, on ne pouvait pas avoir l'Apocalypse sur le pilier et c'était vraiment, euh, vraiment nul quoi. Donc, euh, voilà. Et puis en plus, euh, Sludge Fist ne fait que des dégâts physiques. Je, je crois qu'il fait un, une instance de dégâts soniques ou je sais pas quoi. Je... Voilà. Mais en fait, l'AMZ ne marche sur aucun des dégâts de raid de Sludge Fist. Donc euh, DK, c'est pas ouf sur euh, ce point-là sur le boss. Mais ça a un peu changé grâce à un conduit. Maintenant, on peut avoir un burst correct sur les piliers. Donc euh, même là, il n'y a pas de quoi se plaindre. Ouais, d'accord, parce que maintenant tu récup récupères ton apocalypse en une C'est ça. Et euh, ouais. Ok, ok, ok, ok. Et so, on mythique... en parlera plus tard. Hein. Ouais, on va en parler après, ouais, t'inquiète. Ouais. Et du coup, niveau mythique plus En bon, mythique plus, bah, c'est un... Bah, un des. C'est sûrement le meilleur mêlé, avec peut-être le monk aussi de nouveau. Voir euh, éventuellement le warfury qui est bien aussi sur ton AoE. Après, en mono, c'est moins drôle. Mais ouais bah là de nouveau, pour burst un boss c'est très très fort, surtout avec le buff du prideful. Juste avant un boss avec ça plus la BL, dès un pea c'est la folie. C'est toujours capable de faire de la bonne A.O.E. Par contre on joue juste un légendaire différent en mythique plus, ça faut le savoir. En théorie si on veut être très très opti, il faut même jouer Ventir en Mythic, plus plutôt que Necrolord qui est le Covenant qu'on joue de base en raid et en pvp. Euh, mais non, y a... non, non c est... C est... ça reste à des tops mêlés, même en mythique plus. Quoi. Ouais, donc même en mythique plus, ça envoie des patates. Donc évidemment, c'est une fée qui est, qui est aussi basse. Je pense aussi des raisons pour lesquelles elle est aussi demandée. Avec le fait que c'est peut être peut-être un petit peu flou aussi après. On verra sur la partie multi euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut faire et le mais euh, ouais effectivement c'est balèze, c'est badass actuellement. En termes de légendaire du coup, ça, ça donne quoi C'est quoi les, les deux légendaires enfin, Du moins c'est en mono déjà pour Red qui, que tu vas fabriquer. Alors le légendaire de raid ça va être celui-là, des Coil. Euh, en général on le craft plutôt sur le chest parce que bah c'est à cause de, de la stat primaire, la force qui est plus haute sur le chest que sur l'autre pièce, je sais même plus quelle autre pièce c'est. Et les stats on va mettre Atmastery -At -At dessus, c'est les deux meilleurs stats pour le DK impide assez loin. Euh, en fait, ce qui fait que ce légendaire est fort, c'est bah, la, la réduction du coût du defcoil parce que de base, il coûte euh, 40 de running power, ce qui est quand même pas mal. Et en plus, ça augmente la, la durée de la date Dark Transformation, donc la transformation de la ghoul, ça là. Mm -hmm. Quand on met un death coil, ça, ça rajoute une seconde de durée euh, et... Bah, on en parlera plus tard, mais le, la transformation de la ghoul, c'est un gros DPS, c'est un gros gros buff de DPS, contrairement à d'autres extensions où ça se sentait pas tant que ça. D'accord, ouais. Ça, va. Donc aussi, là, euh... si tu fais du raid, c'est celle-ci, celle, celle sur le vol mortel du coup en priorité. Ouais. Ouais. ouais. Et euh, ouais, j'ai oublié de, de dire, mais le, le la réduction du coup, ça, ça, nous permet aussi d'avoir moins de downtime parce que notamment avec le build mythique plus, on en a, on en a plus de downtime. Ça se, ça se sent la, la perte du légendaire. Donc en vrai, c'est assez agréable de jouer avec ça. Ouais, en plus niveau gameplay du coup c'est plus fluide, c'est plus C'est plus fluide, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et le légendaire, c'est le dont tu parlais pour Mystic Plus du coup Le légendaire c'est celui-là, euh... celui-ci. Alors bah c'est de nouveau Craft for pour une histoire de stats primaires. Euh, At Mastery de nouveau, les, les deux stats c'est les... Enfin, l... At Mastery c'est les deux meilleurs stats, peu importe qu'on joue en mono ou en AOE. Euh, et en fait ouais ça, bah de nouveau ça buffe le, la goule la, la transformation de la goule euh, ça augmente donc son attack speed et ses dégâts et de la goule et, et le nôtre donc euh, pas les goules pas secondaires de l'apocalypse juste la main goule mais euh, faut savoir que la goule fait énormément de dégâts, et ben en fait vu que c'est up toutes les minutes, ça line, ça line up pas mal avec beaucoup de nos autres cd, notamment si on joue Ventir il y a le spell Ventir euh, qui, qui a une minute de cd, et du coup on peut le mettre à chaque fois sous ce buff là, et, et il fait ben, encore plus de dégâts que ce qu'il en fait déjà, et du coup ça, ça fait que toutes les minutes en gros on a, on a un assez gros burst euh, à la fois mono et AOE. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Et cette légendaire, tu l'utilises sur certains boss aussi ou pas euh, Genre euh, ouais. sur. Euh... Sur ouais. Storm il s'utilise. Mmh. En mythique. Euh. Mmh. Sur... Peut-être que sur Sun King, il peut s'utiliser aussi. J'avoue je... que je sais pas trop, parce que ben, quand j'ai fait ce boss, on... j'avais pas encore craft légendaire, j'avais pas assez de, de soulages et puis ouais ben, une fois qu'on a passé le progrès il est pas très intéressant mais il euh, y a moyen que sur ce boss ça soit bien aussi à part ça euh, il ne me semble pas que ça se joue beaucoup en raid je sais qu'il y a... Euh, comment dire ça... sur certains... si on va voir les logs il y a pas mal de, de logs chinois où ils jouent ça sur pas mal de boss mais euh, c'est des logs un peu, un peu cheesy où les mecs ils se prennent 15 pays par fight je, je pense qu'il faut pas trop regarder ça, faut pas trop se fier à ça Ouais, ouais, je vois. Effectivement, <rire> si, si t'as 15 pays, euh, c'est pas pareil. Ouais, le le petit je la même. Hein. Ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, t'as pas, pas de problème de rotation. De... <rire> ouais. Ouais, euh, carrément, carrément. Euh, okay. Et en termes de congrégation, du coup, t'en as parlé de plusieurs. T'as parlé de Nécro bah, ouais. Lord évidemment. T'as parlé aussi de pas mal de Ventir. Ouais, c'est les, les deux principales. Euh, les deux autres sont beaucoup moins joués. Alors, faut savoir que le, le Ventir, il est beaucoup plus. Enfin, il est, il est mieux en Mythic Plus en raid et en raid ça va plutôt être necrolord pareil pour euh, en pvp c'est bon de toute façon en pvp faut pas trop jouer des quimpies mais euh, faut aussi jouer necrolord en pvp donc euh, en gros si on veut vraiment être super opti pour euh, Mythic+, plus il faudrait jouer Ventir mais euh, necrolord est plus polyvalent et necrolord est pas non plus nul en mythique plus c'est juste un peu moins bien ok donc en gros si euh, on veut faire du pvp pour par exemple choper du stuff hein, parce qu'à cas-là, ouais. c'est un peu le meilleur moyen il vaut mieux prendre necrolord quoi qu'il arrive ouais. par contre si on veut uniquement focus sur du Mythic+, plus là on peut considérer ventire quoi du coup voilà bah en fait c'est ça qui fait que si on regarde les, les mdi on va souvent voir des des dk un pi qui jouent ventire parce que bah, ces, perso ces persos là ils font uniquement du Mythic+, plus donc ils s'en foutent du reste mmh. mais euh, les, sur le live là l'énorme majorité des dk 1 jouent Necrolord parce que c'est beaucoup plus euh, polyvalent, c'est le meilleur en raid, c'est aussi très bien Mythic+, ça permet de PVP aussi, c'est... ouais non, c'est... Ça nous, ça, nous, ça nous donne plus de possibilités, quoi. Carrément. Okay, c'est vrai que moi je trouve ça sympa, même comme euh, bah, ça fait un utilitaire de plus en raid aussi, mine hein, de rien, ouais. le fait de pouvoir Grapp. Euh... Alors des fois, ça... des fois, ça peut aussi être... Euh... <rire> Un contre utilitaire Ouais, ça, ça peut un peu poser problème, notamment par exemple sur, euh, sur Sun King, avec les, les phoenix qu'il faut kite, il faut, euh, il faut éviter de le mettre quand il y a des phoenix ou alors euh, faire en sorte qu'il y ait un, un ring of peace de monk pour empêcher qu'il se fasse grip, ouais, parce que euh, grip les phoenix au cac ça, ça risque de gueuler, quoi. Ouais, bon, bon, tu choisis pas forcément, après... Euh... Non. Ouais, faire gaffe, on ne soit pas une range, carrément, carrément. Après le, le grip, euh, bon, c'est un peu spécial comme ça marche. C'est bon, déjà la, la, la portée c'est 20 yards, donc c'est pas comme le, le, le main grip du DK qui est 30, euh, 30 yards, donc c'est un peu moins loin. <rire> Et puis la même cible ne peut, ne peut pas se faire refaire grip plusieurs fois, donc enfin euh, elle peut se refaire grip plusieurs fois, mais il faut. Euh, c'est 4 secondes, je crois. Ouais, voilà, 4 secondes. Euh, elle peut pas se faire grip toutes les secondes parce que le, le sort Necrolord grip toutes les secondes, mais euh, il peut pas gripper la même cible une Enfin, plus souvent qu'une fois toutes les 4 secondes. Et en fait ce qui fait que le sort Ventir est mieux en Ventir plutôt que le Spell Necrolord, c'est que bon déjà, déjà il y a le CD qui fait que le Spell Ventir est up sur quasiment chaque pack. Et en plus le Spell Ventir, parce que bon le, le Spell Necrolord il est capé à 5 cibles. Le Spell Ventir il est aussi capé je crois que c'est 6 cibles. Donc c'est un peu plus mais surtout il y a de la génération de Runic Power avec... Mmh. Et ça nous permet de sparmes et euh, épidémique, et épidémique c'est quand même super puissant donc euh, voilà. Euh, t'as des tips ou trucs particuliers que t'as remarqué à force d'utiliser ce pouvoir enfin, Nécro euh, à partager du coup pendant qu'on utilise euh... euh... Pas vraiment, c'est juste que en fait, l'utilisation elle va dépendre de quel, de quel... Euh, bah, conduit euh, soulbind on joue, parce qu'en fait si on joue en raid ça va plutôt être MNI &E, donc euh, celle-là. Mm -hmm. Euh, à cause de ça donc en fait quand on claque ça nous buff de la ça nous donne un buff de force et du coup euh, l'idée ça va être de, de mettre un maximum de cd ensemble pour, pour euh, buff un maximum euh, notre armée. alors que en mythique plus on va plutôt jouer avec, avec ce, ce soulbind là euh, bonesmith là et en fait elle elle n'a pas de buff là dessus du coup le, le spell le... Necrolord, on va pas le mettre au même moment dans, le, dans la rotation. il sera moins nécessaire euh, sur l'opener, il va pas être claqué au même moment, parce qu'il étant donné qu'il n'y a pas le buff, parce que c'est mmh. le buff qui fait qu'on le claque euh, d'une certaine manière en, en raid, du coup ça change un peu vite fait l'opener euh, suivant qu'on joue euh, tel ou tel euh, sous le bind. Ouais je comprends, ouais. ouais effectivement parce que du coup ça te un buff de ça donc du voilà, coup dans ouais. ta rotation, tu as envie de mettre pendant ton burst, carrément carrément. Ça, ouais. Et en et plus, un... ça, ça buff les potes aussi. Hein. Le... le buff il se.. En fait, il... Donc, il nous buff nous, il buff des potes, et plus il buff de potes, plus notre buff est, est gros en fait. Donc en raid, si c'est vraiment, vraiment fort. fort quoi. Hein. Ouais, ouais. Et... et du coup, ouais, pendant qu'on est sur les liens d'âme, du coup, tu peux en dire les... lesquels tu joues dans quel cas Dans le cas où tu as choisi par exemple Necrolord. Ouais, alors euh, en Necrolord, il faut jouer M.E.N.I. en raid et euh, Bonesmith en. En donjon, sur certains boss ça peut se jouer Bonesmith Sur, j'ai joué ça sur Stone Legion, j'ai trouvé ça bien parce que Stone Legion c'est enfin, pas en mythique c'est pas vraiment un boss mythique plus mais ça ressemble pas mal parce qu'il y a beaucoup d'ad qui pop et il y a en résumé toutes les minutes il y a un spawn d'ad qu'il faut... va falloir dps et ça line up assez bien avec ce spell là de Hermir qui est assez fort euh, du coup, toutes les minutes, on peut avoir un assez, un assez gros buff crit et sur, euh, bah, sur mmh. un spawn d'ad, ça peut être bien. quoi. Donc, même si c'est pas une des meilleures stats pour nous, ça reste quand même bien. Oui, carrément, carrément. C'est vrai qu'il est, est force hein, de buff un de critique. Oui. Et, et en termes de conduite puissance, tu vas favoriser lesquels du coup euh, Ah, alors en fait, en, en potency, il y en a. Il y en a... Deux, voire 3 qui sont bien, donc il y a, a celui-ci qui est le meilleur de loin, le Eternal Hunger. Donc ça, ça augmente la durée de la transformation de la goule et ça augmente les dégâts de, bah, de nos pets, mais en permanence de la bah, 4,5%. il Faut savoir que le, le pourcentage est pas très bien avec l'e-level, donc faut pas se sentir forcé de farm les Stygia pour euh, up l'e-level. D'accord, ça va pas changer grand chose. Et l'autre conduit c'est en mono, on va en, en mono en raid on va jouer avec celui-là. Euh, bah ça, ça réduit le CD sur Apocalypse et ça fait que en gros euh, on va toujours pouvoir avoir Apocalypse en même temps que Holy Blight et Dark Transformation. Du coup on va pouvoir mettre les, les, les trois en même temps à chaque fois, ce qui est quand même bien. C'est assez agréable à jouer. Mais c'est surtout, surtout mono parce que Apocalypse, euh, c'est quand même principalement, enfin c'est même uniquement des, des dégâts mono. En, en AoE, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que quand on joue en Mythic Plus, on joue pas avec un deuxième Potency ici et que plutôt on, joue, on prend ça. Parce que en deuxième Potency, on pourrait prendre Convocation, mais c'est que du mono et, et c'est même pas tant de DPS que ça. Et si vraiment on devait jouer un deuxième potency en, en AO, ce serait plutôt celui-là, celui, -là, celui du, du Covenant qui donc augmente les dégâts de Abomination Limb, ou si on est Ventir de Swarming Mist. Les, les deux autres conduits euh, DPS euh, de la ne sont vraiment pas terribles. Celui-ci, euh, Lingering Plank, sera peut-être bien mais euh, ça reste très, très hypothétique et pour le moment il n'y a pas eu une situation où il faut jouer avec. Mais ouais, pour le moment, il y a, en gros, ces deux là sont bien et celui du Covenant peut être bien. Mais les, les autres faut pas trop euh... faut pas trop compter dessus. Ouais ça marche Et, et du coup, pour ceux d'Endurance et de euh, ceux cette Finesse, tu as favorisé lesquels Il y en Alors, a il en, a, coup, en a, priorité euh... ouais. Pour le coup, on a de la chance, on en a des biens. Il bah, y a celui-là qui fait que quand on arrive à kick un mob sur un spell, on gagne de l'earning power. Ça... En Mythic+, c'est vraiment bien. Même mm -hmm. en raid, ça peut être bien. Après, c'est moins courant qu'on puisse kick en, en raid. Mais, euh, même quand, mais quand ça arrive c'est bien, ça peut nous permettre bah, d'avoir de la RP en plus pour faire un, un def call c'est bien. Mm -hmm. Et euh, bon il y a celui-ci qui est correct aussi, qui réduit le CD de Icebound Fortitude, qui est quand même un CD de 3 minutes, donc c'est quand même long. Mais euh, le DK c'est quand même une classe qui est assez tanky, normalement en raid. Mm -hmm. euh... On n'a pas tellement besoin de... Enfin, c'est rare que qu'on meure en raid en, en DK ou alors quand on meurt, c'est ben, c'est rare qu'on a fait de la merde. La la la la classe, elle est vraiment tanky, Elle a l'AMS toutes les minutes. Euh... Il y a de quoi faire pour, pour pas mourir, quoi. Ouais, regarde, dit, euh, tu, tu ouais. ressens pas que ce soit nécessaire de prendre euh, non. sur la et et, et ouais, Sinon, niveau conduit euh, endurance, il y a celui-là qui est pas mal, qui fait que quand on active là, de ce spell-là, mm -hmm. euh, on prend moins de dégâts aussi. Ça scale avec l'e-level, le, le, la réduction de dégâts. Là, je l'ai pas mis parce qu'il y a celui-là qui est bien. Euh, en fait, ça augmente donc, la durée de l'Anti-Magic Zone et aussi sa taille. Donc, euh, bah, si on regarde la vite fait, elle est assez grosse. Ouais. Puis bon, je la remettrai après quand, euh, en changeant de, de, de Soulbind, elle sera plus petite. Donc ça peut être bien parce que ben, ça peut nous permettre d'absorber plus de types de dégâts. Suivant comment sur certains boss, il faut mettre une AMZ au pool par exemple sur, euh, sur Denatrius en mythique ou sur euh, euh, Council of Blood aussi en mythique. Il faut aussi mettre une AMZ au pool. Et le problème de la AMZ au pool en un c'est que pi enfin une des. Un des points faibles de l'aspect, c'est c'est qu'on n'a aucun spell of GCD, du coup il nous faut pas mal de GCD pour setup notre burst et cool. devoir mettre la MZ au milieu, bah ça nous ça nous emmerde bien quoi, donc euh, si on peut la mettre avant et puis qu'elle absorbe quand même les dégâts qu'il faut, bah, c'est pas mal quoi. C'est vrai, vrai que le fait de rajouter de la durée dans les cas comme ça, ça te permet d'économiser un GCD, ouais, carrément Ouais, ouais, ouais, ça, ça peut, ouais. Et puis ouais, ben, l'AMZ, ce conduit peut aussi aider sur, euh, sur les buffs de prideful en mythique plus, sur des, des trucs comme ça, non c'est vraiment pas mal. Ouais ah, carrément, carrément Du coup ça c'est le gros conduit du train, hein. ça c'est vraiment fort c'est ces deux là, le ring mm. for shell et le Harden bones, les, les autres, euh, celui-là peut-être en pvp, et encore je suis pas convaincu vu le healing de Strike en pvp. <rire> Mais euh, ouais, c'est surtout, surtout ces deux là qui peuvent être forts, euh, voilà. Okay. ok, ok, ok, ok, Et du coup, maintenant qu'on a tout ça, euh, si on voulait partir sur du mono, okay, déjà ouais. quels sont les, les talents que tu voudrais prendre pour, pour casser du mono, là où déjà vu justement, dès qu'un pied est aussi assez badass. Ouais, alors en pur mono, on va prendre euh, All-Wheel Serve. Ouais. Je crois que c'est Tous serviront, en français, je sais plus. Ouais, Et je crois euh... que c'est ça aussi, ouais. Hein. Bon, Onoliblight, ça, euh, on l'enlève quasiment jamais en fait. Il euh, y en a peut-être qui se souviennent de l'ancien build AOE avec Bursting Sword et Infected Close. Ça mm -hmm. se joue très peu actuellement. Euh, Blight c'est très très puissant parce que, bah, en fait, ça stack un debuff. Bon, déjà, euh, ça me fait tourner une espèce de mouche autour, là. Euh, là. Ouais, on entend un peu le bruit, là voilà. Et en fait, donc toutes les secondes, ça infecte des mobs autour ça met, le, ça met euh, Virulent Plague et en fait ça stack aussi un, un DOT de, qui augmente les dégâts des pets dessus euh, donc c'est fort en AOE à cause du DOT c est, c est, euh, pardon en plus du DOT de base on a aussi un autre DOT qui fait des dégâts et qui augmente les dégâts des pets donc euh, ça fait aussi des dégâts en AOE donc c'est fort en AOE et en mono et euh, donc, oui, ce, ce talent il est quasiment indispensable, c'est très rare qu'on s'en passe. Bon, le, le, la, comment dire, la ligne qui suit, euh, c'est de l'utilitaire, on choisit un peu ce qu'on veut. Euh, moi, en plus en général, je joue Grip of the Dead parce que je trouve que le, le slow sur la, la DND c'est quand même bien. Euh, après, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent Asphyxiate parce que c'est vrai que les stones c'est quand même utile, surtout qu'il y a beaucoup de spells à qui ne qui ne peuvent pas être interrupts et qui doivent être, être, être stun et le death grip marche, marche pas forcément. Après il faut savoir quand même que la ghoul peut stun aussi. Ouais, voilà. elle a un petit stun mais elle a un stun ouais. quand même. Ouais. ouais, elle a un petit stun mais, mais bah, par exemple à, à, au théâtre il y, y a des mobs des, des grosses abominations qui font un spell sur le tank et en mm -hmm. fait il faut le stun sinon il se heal et bah, le, le stun de la goule suffit, il n'y a pas besoin que le stun soit très long il suffit juste d'un stun. Mm -hmm. Après death reach ça peut peut se jouer aussi dans, dans certains cas, sur certains boss c'est bien, par exemple euh, sur, euh, sur euh, Huntsman Altimore, le deuxième ah ouais, boss de hein. ouais. que ça nous permet de grip de plus loin le lad tout simplement. Euh, sur et, et en raid ça bah, le reset quand c'est comme ça En fait il faut avoir le Killing Blow dessus. Ah <rire> <mettre> <rire> Donc Ouais ok, ça, ça peut, peut jouer. C'est dur. Ok. Euh, ouais donc il y a ça, sur Stone Legion en mythique c'est bien aussi parce que bah, ça peut nous permettre de grip des ads Après en, en héros il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas ces ads là. Euh, ouais c'est surtout euh, Huntsman où c'est bien. Euh, ah oui, grip of the dead ça peut aussi être bien sur des, sur des boss en, en raid par exemple sur Sun King pour slow les phoenix. Mm. C'est parce que c'est quand même un gros slow, d'ailleurs il y a une mécanique à savoir c'est que vous... Enfin, si vous voyez c'est marqué que le slow decay donc en gros euh, quand un mob est dedans, bah 70, 70, sera toutes les secondes, le, le slow perd de sa force. Par contre, si le mob arrive dans la DND et qu'elle fait au même moment, il va être slow de 90% tout le temps. Donc euh, Ouais, c'est... Je sais pas si c'est un bug ou pas, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Euh, donc ensuite, pour les talents... Alors Soul Reaper on joue énormément avec, même en Mythic+, alors que théoriquement, c'est plus un spell mono qu'autre face. C'est même uniquement un spell mono. L'alternative, ça serait de jouer Pestilent Pustule, qui est donc, euh, donc en gros, ça fait que quand on casse une hood, on a une chance de générer euh, un proc de Corruption qui donc nous, qui nous donne des runes, quoi. Ça permet d'avoir plus de ressources en AOE. Mais euh, Soul Reaper, c'est très très puissant et ça, euh, ça peut être utilisé pour exec même des, des mobs sur, sur, des, sur des packs de trash. Euh, sur, sur, des, sur des mobs qui ont beaucoup de points de vie, genre, euh, genre le, le Prideful, on peut facilement en mettre deux ça a beaucoup d'utilité même en mythique plus L'autre talent c'est... Bah, bah c'est nul Donc on joue pas avec <rire> <rire> enfin c'est ça, au moins comme ça Voilà En fait ce talent il était très bien avant Et euh, à Légion on jouait avec Peut-être que certains s'en souviennent mais euh, en fait, ça a été. il y, y avait des synergies dans l'arme artefact du dk Imp qui n'y a plus aujourd'hui et avec un talent qui n'y a plus non plus, et du coup ça fait que le talent est totalement naze, genre... Euh... Les mecs avaient fait des cibles et sur une minute, quand on prend ce talent, on gagne 0,7 proc de Sudden Doom qui est donc un proc de Free Death Coil. Donc ah c'est ouais. vraiment pas grand-chose. <rire> en ça... fait, le problème ah vient du fait que les procs de Sudden Doom sont basés sur les auto-attaques du DK, et seulement du DK, étant donné que bon déjà on est à la 2 main et que le procret était pas très haut, bah on proc relativement peu, du coup 15% d'un truc qui proc pas souvent c'est pas ouf quoi. Ouais ça manque. Alors speed, et du coup vu qu'on a on fait plus d'auto-attaque, bah forcément on procéda plus ce doom du coup c'était plus intéressant comme talent. Carrément, carrément. Ouais. c'est vrai que Soul Reaper, il fait des bons dégâts, mine de rien. Ça fait beaucoup de dégâts. Euh... Ah oui, pour Soul Reaper, il faut savoir que... Donc, on met le truc... Bah attendez, genre, euh, je trouve un mob là. Donc là, on lance le spell. Après, ça explose après X secondes. Et quand ça explose, c'est là que ça fait les dégâts. Si le, si le mob est en tout de X là, il euh, n'y avait rien. Enfin, le, le mob était full vie, donc ça n'a pas explosé. Donc on peut très bien le mettre sur un, un mob qui est... À 40-50% suivant le DPS du groupe, suivant les points de vie du mob, il faut toujours essayer un peu de juger. Tant que le mob passe à 35%, enfin en dessous de 35% quand le Soul Reaper va exploser, c'est bon. Par contre, euh, si le mob va mourir avant que ça explose, ça vaut pas la rune, ça il faut le savoir. D'accord, donc il y a deux choses, euh, c'est un tu peux le mettre avant 35, ouais. et tu peux le mettre genre à 36-37 suivant le DPS. Ouais, et boss, ouais. euh, à la toute fin, ça n'a pas d'intérêt du coup. Non, si le, boss, si le boss va mourir avant que ça explose, il, il, il vaut mieux pas le mettre. Okay. Après, il faut savoir qu'on a quand même un proc de, de runic corruption si euh, la, la cible meurt avec Soul Reaper. Donc, c'est. c'est Comment dire ça Ça compense un peu la, le gâchis de la rune puisque le, le Soul Reaper n'a pas explosé. Euh, au cas où ah. le, la cible meurt avec le Soul Reaper sur elle, mais euh, c'est quand même pas rentable de faire ça juste pour le proc. Quoi. Il, faut, il faut essayer de le faire exploser. Mm -hmm. Voilà. Euh, ensuite, pour les talents. Euh, bon ensuite on a nouveau un rôle utilitaire, euh, alors en raid et en mythique plus en général bah, je vais plutôt Sauray euh, Sur certains boss, notamment sur, euh, sur Sludge Fist, euh, en tout cas en mythique ça peut être bien de jouer avec Death Pact parce que ça nous permet d'avoir un CD physique pour chaque pilier. En gros le, bon, le premier normalement il n y a pas besoin de, tellement de piliers c'est le début du fight, tout le monde est full vie donc c'est pas trop un problème pour les heures de remonter. Mais genre par exemple, après sous la charge sur le deuxième pilier, on pourrait des après la charge pour ce instant. Là, le troisième on pourrait de nouveau, on pourrait euh, Icebound par exemple. Et, et sur le dernier on pourrait de nouveau des Donc ça ferait un CD sur chaque pilier et en gros ben, c'est impossible de mourir ou très peu probable de mourir. Euh, Spelliter se joue sur certains boss, euh, notamment ben, en mythique sur, euh, sur l'artificier Ximox, ça se joue. Euh, c'est sur surtout le, la durée augmentée de l'AMS qui de base est de 5 secondes, là ça passe à 10. Ça, parce qu'en fait sur Xymox, il y, y a des trappes à, à soak et on, ben, en, en deckant on peut les soak sous AMS et suivant qu'ils peuvent pop de manière... Euh, ben, des fois on a de la chance et puis ils sont tous paqués uns sur les autres donc on fait 2 mètres et on les a tous et des fois ben, on n'a pas de chance et ils pop à, à 20 mètres l'un de l'autre et du coup ben, c'est mieux d'avoir ce talent pour, euh, pour, pour être sûr de bien avoir le temps d'absorber tous, tous les traps avec l'AMS Ouais, enfin, c'est basé sur comment sont positionnés les gens de ton groupe, du coup, euh... ouais, s'il ouais, ah, si voilà, y a des gens qui sont qu il de... un peu moins... C'est suffit que quelqu'un soit mal placé, voilà. Après, il mmh. faut savoir aussi que ça augmente la taille de la MS, enfin le nombre de dégâts magiques absorbés. Ouais. Donc, sur certains boss qui font beaucoup de dégâts magiques, ça peut être bien, notamment Bajor Denatrius. Euh... À part ça, que je réfléchisse vite fait. Ah, sur... Euh... Comment il s'appelle Sur euh, Sun King aussi ça peut être bien avec l'Awe de Feu à, à Sok en ah, Sok. Sur ah, Shade. Shade. Mm -hmm. euh, ouais voilà, après un, ça dépend beaucoup du boss. Euh, L'intérêt de Wayfox c'est quand même de, bah, de moins se faire kite, hein, parce que ben bah, bah, on est lent quoi. <rire> voilà. Euh... Ah, c'est pas l'aspect la plus mobile. Hein. Ça, non, c'est un peu le problème mais bon, euh, on va dire qu'il y a d'autres points forts pour compenser quoi. Mm -hmm. Alors euh, le, le road après malheureusement c'est pas très compétitif le, le talent de gauche et le talent de droite donc pestilence et defile euh, ouais. sont nuls on ne joue jamais avec ça il faut genre unolipact est beaucoup plus fort l'intérêt d'unolipact c'est que c'est fort en AOE et en mono euh, il y a un buff de force dessus déjà et en plus la, la chaîne euh, fait des dégâts euh, en mono et en AOE je sais que sur sur certains boss des fois elle bug il me semble que c'est sur euh... Mythique Destroyer, enfin euh, euh, non, Destroyer tout court, je crois que c'est peu importe la difficulté. Euh, des fois elle bug et elle fait pas de dégâts alors que le boss est énorme. Alors que normalement c'est très très généreux. Euh, genre euh, en fait c'est le lien de feu là. Mm -hmm. Voilà. Euh, en fait ils sont, ils sont censés prendre des dégâts peu importe qu'ils soient autour de moi, autour de la goule mm -hmm. ou, euh, ou sur le lien. C'est une AoE généreuse. Mais ça arrive que ça bug, c'est rare mais ça arrive. Euh, ah oui, bon, en fait, avant c'est. Maintenant ça fait des dégâts de Shadow, mais c'était un trait d'Azerite à BFA et ça faisait des dégâts de feu, du coup c'est pour ça que là-haut elle est orange, alors que ça fait des dégâts de feu, mais. Enfin, euh, personne comprend pourquoi, mais c'est comme ça que ça. Comme <rire> ouais, ça, ça des marche. dégâts d'eau, mais c'est. Euh, ok. Ils, ils ont pas mis à jour le visuel, je pense que c'est juste ça. Après, bon, l'avantage c'est que orange ça se voit quand même mieux que noir, donc voilà mais c'est pas quelque chose il faut pas se prendre la tête avec ça c'est c'est des dégâts passifs euh, de toute ouais. façon même si c même si ça bug sur le boss euh, ben on n'y peut rien donc euh... Tu le micro-gères pas particulièrement Non, non, quoi. non, mmh. non, et puis on, c'est pareil sur, sur un pack de Mythic+, plus avec plus de, plusieurs mobs, on va pas se dire « Attends, j'envoie la goule là-bas, comme ça, il y a tous <rire> les mobs qui <rire> prennent le tic, non non, pas... ouais, ouais, non, non, tout. non, non, non, tout le monde s'en fout, ouais. c'est okay. très généreux, c'est NAOE autour de la goule, de nous, euh, entre les deux, normalement, euh, quasiment tout le monde se le prend, et puis bon, au pire, c'est pas tant de dégâts que ça, quoi. Ça marche. Voilà, euh, pour le dernier tiers, euh, alors c'est quasiment tout le temps Army of the Damned, euh... la raison qui fait qu'on joue avec ça c'est bah, la... surtout la CDR sur, euh, sur l'armée, la, sur parce que de base c'est un CD de 8 minutes donc c'est quand même très long, donc normalement là, bah, sans, sans le talent on la claque une fois par fight, avec le talent ça devient plus ou moins, enfin c'est un CD qui est un peu en dessous de 4 minutes euh... Ça, je, je crois que si on n'a pas trop de downtime, c'est environ 3 minutes 40, 3 minutes 30, quelque chose, quelque chose comme ça. Après, il faut quand même savoir que l'armée, même si on la récupère à 3 minutes 30, on va pas la mettre à 3 minutes 30. On va attendre de récupérer nos autres CD pour faire de nouveau une grosse armée à 4 minutes. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Euh, bon, ça invoque aussi des bah, des squelettes là qui étaient un très, un très l'artefact à Légion. Les magies, bah... sont, ouais. Ah, ouais, BFA. Les... Ouais. BFA, ouais. Bon, ils font beaucoup moins de dégâts qu'avant, ils en font encore mais moins, là, lui. Donc c'est plus comme à BFA où ça faisait énormément de dégâts. Euh, après, il faut savoir que la, la CDR sur l'armée sur et sur l'Apocalypse, les deux, elle, elle marche avec Deathcoil et Épidémique. Donc en Mythic+, on va avoir la même CDR qu'on que, qu aurait en, en raid mm -hmm. en, en spamant Deathcoil. Ce qui, par contre, n'est pas le cas pour, euh, pour Dark Transformation, qui a un passif... Ah, euh, non, il est là-dessus, ouais. En fait, quand on a une, ça nous réduit le CD de Dark Transformation de une seconde, mais pas quand on est épidémique. Du coup, on métique plus, vu qu'en général, en tout cas sur les trash, on va plutôt faire des épidémiques plutôt que des Death Coil. Euh... Et ben, là, on... on va avoir tendance à devoir attendre le, le CD de Dark Transformation. Alors que normalement, il est plus court, parce qu'en raid... Le CD de, de une minute de base, euh... en raid, il va plutôt être vers 50 secondes, quelque chose comme ça. Alors que, alors que en mythique plus, ça sera vraiment, ben, genre 58 voire voire une minute complète si on n'a pas pu faire de death Call du tout. Okay. Euh, pour les autres talents, alors la gargouille, euh, ben c'est complètement une c'est nul. Et soul ça peut se jouer, euh, notamment en mythique plus et sur certains boss. Euh... Alors en fait. Ça peut jouer sur certains boss, notamment sur, sur un peu des speed kills. Maintenant qu'il y a tout le monde qui a beaucoup de stuff mm. et tout. Euh, en fait, si on n'arrive pas à avoir une deuxième armée grâce à Army of the Damned, c'est mieux de jouer Noli Assault. Donc en gros, si on tue le boss en moins de 4 minutes, souvent, euh, ça va être mieux de jouer Noli Assault. Par contre, oui. euh, ouais, en mythique plus, ça peut jouer aussi. Euh, c'est... C'est un bon spell parce que ça a quand même peu de CD, euh, ça line-up bien avec l'Apocalypse de base. Mm -hmm. Par contre, euh, ce qui est un peu dommage avec ce spell, c'est... Euh, ah, je sais pas si je peux le changer... Ouais, je, voilà, je peux le changer là. En fait, c'est qu'on aurait tendance à croire que... Où bon, est-ce que je peux foutre ça Je vais mettre ça là. C'est qu'en en fait, quand on lit le talent, on, aurait, on a tendance à croire que... Ce qu'il faudrait faire, ça serait lancer Only Assault puisque ça met 4 Wounds et qu'il nous faut 4 Wounds pour Apocalypse on pourrait se dire, tiens, bah, je vais faire Onoli Assault et Apocalypse. Et en mm -hmm. fait, euh, en fait il ne faut, faut pas faire ça. Parce que le, le buff que nous donne Onoli Assault, c'est que ça donne Onoli Frenzy qui augmente la hâte de 20% pendant 12 secondes. Et une grosse partie de l'intérêt de la hâte sur DK1P, c'est que ça buff les pets. Notamment les, les ghouls de l'Apocalypse, du coup, quand on fait un opener sur, euh, avec Onoli Assault, on ferait plutôt quelque chose comme ça. Double Festering Strike. Unholi euh, Blade of et puis là ensuite on claquerait seulement le Unholi le... Assault après avoir fait Apocalypse, histoire que les ghouls en bénéficient un maximum aussi. Parce que les ghouls bénéficient de notre hâte. Ouais ça fait sens, ouais, ouais carrément. Ouais. voilà Alors que je pense que Blizzard voulait que ça marche dans l'autre sens, dans le sens mmh. euh, on fait d'abord Unholi Assault, ensuite Apocalypse, mais en fait euh, c'est pas comme ça que ça marche. Bah, je pense aussi, hein, parce qu'effectivement, quand tu le lis, t'as l'impression que c'est ouais. fait exprès, quoi, même les cooldowns, tu vois, genre... Euh... Ouais, <rire> Mais... ouais c'est exactement le même, ouais, donc... Euh... Ah, euh... Mais, en effet, Mais est... non, ça marche pas comme ça. Donc en vrai, en tout cas, si tu veux pas faire deux armées, euh, tu prends voilà. un all et si tu peux faire, donc s'il y a quatre minutes, et que tu peux rajouter une armée de plus, bah du coup, il vaut mieux mettre une armée de plus, ça. ça fait tellement mal. Ok. Voilà. Faut savoir aussi que Army of the Damned, ça... Euh, attends, putain, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> euh, ah oui, en fait, il. Le, le, la, comment dire ça La CDR, euh, ça va permettre aussi de, de claquer l'armée assez souvent, Mythic Plus, y compris des fois sur des sur des packs de trash. Alors que normalement, l'armée, c'est plutôt un CD mono, donc plutôt un CD de, de pour boss, quoi. <rire> Par exemple, dans, dans, dans, des, dans des donjons du genre. Euh... The other side, ça va ça va valoir le coup d'army au pool, surtout si on fait le, le gros pool avec le, le petit pack de deux au début et puis le, le gros pack derrière. Euh, voilà, il y a ça à savoir. Donc, euh, étant donné que le CD est plus ou moins de 3 minutes, si on met plus de 3 minutes à arriver sur euh, 3-4 minutes à arriver sur le boss, euh, ça va être rentable de claquer l'army sur des sur des trash, quoi. Même si c'est plus un CD mono effectivement. D'accord. Donc ouais. en mythique plus ouais as cette notion de euh, si tu, euh, tu claques quand même sur des packs si tu sais que tu pourras pas le claquer ouais. sur des boss tout de suite quoi. Comme bah, par exemple si j'imagine si tu, là tu que... sur, euh, expiation. Si tu... si tu sais que tu arrives à... ouais voilà expiation c'est bien aussi parce qu'en fait tu vas mettre assez de temps à arriver sur le premier boss du coup tu peux tu peux le mettre au début c'est pas un problème. Par contre il faut il faut quand même l'avoir pour le boss quoi. Mais oh. euh, ouais c'est un peu c'est un peu ça le l'idée quoi. Ok. Ouais. Et du coup maintenant, avec ces talents-là, si on veut faire une rotation en mono sur un boss euh, un boss pur mono, un Shriek Wing ou n'importe quoi, ah oui. euh, ça va donner quoi du coup C'est quoi ton opener déjà Alors, euh, l'opener, alors en décaimpe, c'est plus ou moins... Alors, en gros, il faut courir en mêlée. Euh, alors avant, on faisait des armies, euh, on claquait l'armée avant d'aller sur le boss, il faut plus faire ça. En fait, il faut courir en mêlée du boss. Quand on est en mêlée, on army, ensuite on fait Fester, Fester, Unholy Blight, Abomination Limb, Dark Transformation, Apocalypse, ça, et puis on met une pote en plus. Voilà. C'est. Alors en fait, bon, il y a pas mal de trucs qui sont passés, donc je vais peut-être faire. Ouais, un... je sais <rire> je peux le refaire en ralenti, euh... ouais. je dis pas non, mais. <rire> alors, alors en gros, euh, l'Apocalypse, euh, l'Army of the Damned, il faut la faire en mêlée. Euh, déjà, bon, parce qu'elle coûte qu'une rune. Ouais. Euh, alors qu'avant elle en coûtait 3, donc euh, ça, ça, nous, ça nous empêchait bien de jouer de faire l'armée pendant le, le boss quoi, là c'est plus le cas. On peut le faire pendant l'opener, et ça marche. Okay. Euh, et aussi, euh, alors je sais pas pourquoi, mais l'armée of, euh, of the dead, donc ce CD là, quand on invoque les ghouls, donc, euh, elles, elles sortent du sol là. Ouais. Et en fait pendant qu'elles sortent du sol, si elles sont en mêlée du boss, elles peuvent le taper. Par Contre les boules de l'apocalypse, non donc euh, je sais pas pourquoi, mais ça marche comme ça. Et donc, oui, l'intérêt ça va être en fait de concentrer un maximum de buffs pour burst euh, tout en même temps et notamment le Honolibate qui augmente les dégâts que font les pets sur la cible, ouais. plus le buff de, de MNI là, euh, celui-là, là, -là mm -hmm. et by example. Et donc, en gros, on va concentrer tous nos buffs, ben bah, genre euh, sur une petite durée pour faire un maximum de burst. Euh, donc, oui, donc voilà, donc l'armée il faut la lancer comme ça ensuite. Euh, on court en mêlée, ensuite on fait double festering strikes c'est bah, pour avoir assez de, ouais. de wounds pour claquer l'apocalypse ouais. ensuite bah un holy blight, ensuite il faut mettre le spell, euh, le spell euh, covenant que je n'ai pas là, mm -hmm. ouais. ensuite dark transformation donc le, le truc de la goule apocalypse et... et voilà ensuite les trinkets, alors les trinkets c'est un peu chiant, ça dépend de la durée du trinket euh, le cube là le inscrutable quantum device ouais. euh, alors il y... Le, ça Les buffs qui donnent durent 20 secondes, sauf sous BL ils durent 25 secondes. Le buff est random entre tes deux stats, sauf sous BL, sous BL c'est forcément ta plus grosse stat. <rire> et, et en fait, donc vu que le buff dure 25 secondes ou 20 secondes, en fait si le buff dure plus de 20 secondes il faut le mettre en même temps que le Limb dans l'Opener. Par contre, si c'est un buff qui dure 15 secondes, comme celui du Overwhelming Power Crystal, il faut le mettre en même temps que l'Apocalypse pour que bah, les Ghouls d'Apocalypse en profitent aussi, vu qu'elle dure 15 secondes. Donc voilà, les trinkets c'est un <rire> peu chiant. Le... Ouais. C'est du min max euh, en voiture, hein. voilà. Voilà. Euh, la potion, on la met en même temps que le Blight parce qu'elle dure 25 secondes. Ouais. Euh, ouais. Donc j'avoue que l'opener il est il est pas simple en vrai et surtout ce qui est un peu chiant c'est qu'en fait on a tout qui chose sur le gcd et c'est un peu pénible mmh. Arrête, Parce ça, que ça... voilà c'est contrairement à d'autres classes qui ont un opener assez rapide ou assez assez fluide dans le sens où il... bah, genre, par exemple en frost on pourrait mettre plusieurs mmh. euh plusieurs spells en même temps, grâce bah, au fait qu'on a quand même beaucoup de spells qui sont objets cédés, bah, en un pays, il n'y en a aucun objet CD, du coup, c'est tout l'un après l'autre, et c'est assez rigide, quoi. Il y a plusieurs openers qui peuvent se faire, mais celui-là, c'est le c'est le plus courant, le plus, entre guillemets, le plus bah, c'est le plus optique, quoi, voilà. Ton, ton trinket, pour euh, ce que je suis pas sûr si d'avoir bien saisi, tu le mets euh, tu le mets au pool en raid, du coup, où tu as une BL, euh, tu ouais. vas le mettre directement pendant l'armée Ouais, ouais, ouais. Le, le, alors, euh, vu que malheureusement, euh, en tout cas moi je suis obligé de jouer avec double trinket on use, euh, on peut ouais. pas ouais. mettre deux trinkets on use en même temps, du coup, mm -hmm. euh, moi je mets le cube sur l'opener parce que c'est le, le plus gros buff, donc c'est celui qui bénéficie le plus à l'armée, mm -hmm. et ensuite, le Overwhelming power crystal, je le mets seulement euh, bah, environ 45 secondes après l'opener, sur mon deuxième respawn de Unholy blight euh, dark transformation. Ouais, okay. Qui est quand même un, un, un, gros, un gros cooldown quoi. Donc ouais, okay, en fait okay. euh, c'est pareil quand on, a, quand on a un respawn de CD, euh, on va toujours garder le même ordre genre Unoly Blight, Dark transformation, Apocalypse. Là j'ai pas mis le Lim parce que mm -hmm. je comptais pas spécialement l'avoir dedans ouais. mais si on l'a on mettrait de nouveau le Lim au même moment. Et donc là, si vous regardez, donc là, les CD sont tous, sont tous désynchronisés, 30 secondes là-dessus, 40 là-dessus, 53 là-dessus. Donc on se dit, ouais, ça va être chiant à remettre ensemble. Mais en fait, grâce au, au conduit et à la CDR qu'on a bah, un peu partout dans le kit, ça line-up assez bien. Quoi qu'il arrive, tu, euh, tu re tes, tes CD de burst, on est d'accord euh, sur a tes notes. Alors, Onoli Blade et Dark Transformation, il ne faut jamais mettre un sans mettre l'autre. Ouais. Par contre, Apocalypse, notamment, bah, si on joue sans les... Ah oui, bon, il euh, faudrait que je parle de ça aussi. Genre là par exemple, je vois que j'ai Apocalypse qui... Donc là c'est bon, je peux de nouveau les mettre. Mon Apocalypse va revenir maintenant, donc c'est bon, voilà. Donc ça, ça line up pas trop mal. Euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on joue Eternal Hunger, il faut... Eternal Hunger, c'est le, le conduit, là, celui-là-là. -là. Ouais. Euh, il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 secondes entre Unholy Blade et Dark Transformation. Du coup, il faut toujours mettre en gros l'un go, après l'autre. Et, et si on doit attendre le CD de Dark Transformation, Bah on l'attend. C'est plus rentable de faire ça plutôt que de, de le mettre dès c'est up. Mmh, D'accord, ouais. Euh, ensuite, ah oui, euh, vous avez vous peut-être regardé la Wekora là qui. En fait, ça me met que mon dot va fade. Alors, ça, c'est nouveau de Shadowlands. Euh, si le dot fade, on ne le remet pas. On attend le... T'attends le, le, le chancrapier Mais non oui. oui, ça ne vaut ah, pas le coup de le remettre en mono, non. Sauf si ça met euh, plus de 11 secondes de downtime, mais en gros, c'est jamais le cas. Hein. Euh... Donc, donc on, on ne remet pas le DOT en mettant euh, euh, Outbreak, pardon. En mono, on le fait pas. En AO aussi, en mono, non. Parce ouais, en en AOE, le fait d'avoir euh, euh, virulente ouais, je... plague, bon, c'est pas tellement les dégâts, surtout en fait, épidémique, ça fait des dégâts sur tous les mobs qui ont une, une virulente plague. Du coup, bah, forcément, c'est bien de l'avoir sur un maximum mmh. de mobs. Quoi. Ouais, ouais, alors que sinon, euh, du coup, euh, tu, tu te prends pas la tête. Quoi. Okay. Non, non, sinon tu Et... Et du coup là on est au niveau des CD principaux, donc, euh, donc tu vas plus ou moins euh, tout, mettre, euh, tout mettre au pool, ensuite tu vas réattendre pour aligner euh, tes CD, à partir de 35%, enfin un petit peu plus mais euh, environ 35%, tu commences tes Soul Reaper ouais. euh, dans ta rotation, et ta rotation de base du coup c'est, euh, tu, tu le pratiques comment le, le système entre tes, avec tes blessures purulentes, c'est quoi ta ah, rotation ouais. toi, Tu Est-ce des principes, des trucs à savoir en particulier Ouais, bah attends je peux remontrer là j'ai nouveau tous mes CD, Vas -y, vas -y. Donc pour reparler d'Opener euh... Ah ouais Vous avez vu il y a une animation genre là quand les Goules quand ouais. sortent du sol en fait elles sont Elles tapent pas tout de suite sauf les Goules De l'armée des morts, me demandez pas pourquoi Et du coup en fait euh, C'est une mécanique importante à savoir Parce que quand on Apocalypse en fait Les Goules d'Apocalypse vont pas taper tout de suite Elles vont mettre du temps à sortir du sol et ensuite à venir taper donc c'est un CD Mais il faut quand même attendre qu'elles viennent bah, Qu'elles sortent du sol et qu'elles tapent quoi Donc c'est suivant comment ça peut être un peu enfin il faut le savoir que ça va pas être du burst instantané que c'est pas parce qu'on appuie sur apocalypse que le mob va se faire démonter tout de suite ça va prendre un peu de temps donc pour reparler d'opener ben, on rush en mêlée on army ensuite on fait double fester ensuite un holy blight plus potion, ensuite abomination limb, ça je mets, je mets le trinket apocalypse et puis là, là on peut commencer une rota normale alors dans la... au niveau de la rota euh, il faut essayer toujours de, de... Enfin d'optimiser un peu les, les runes. Euh, alors, en gros, les runes, on peut en régénérer trois en même temps. Donc là, vous voyez qu'il y en a trois qui se régènent. Et en fait, si j'en mets d'autres en CD, elles ne se régènent pas. Là, par contre, j'ai fait une erreur. Donc, en gros, il faut il faut essayer d'optimiser à la fois les runes, la l'ARP et les wounds. Euh, alors, en résumé, les... Il faut essayer de ne pas caper RP, c'est la priorité si on n'a pas le choix. Bon là par exemple, par exemple j'ai refresh mon dot, c'était une erreur, il faut pas le faire. En mono il ne faut pas le faire, c'est une sale habitude. C'est une perte de DPS, du coup là, par exemple je vois que j'ai Apocalypse qui revient, il faut de nouveau que je sois à 4 wounds. Donc là j'ai pas très bien joué, j'aurais dû être à 4 wounds tout de suite, je mets mon deuxième trinket là dessus. Euh, alors là en fait, je, par exemple je suis à 5 wounds, je vois que mes runes sont assez bien, je suis assez bas en RP c'est pas un problème. Du coup, je peux je peux un peu jongler comme je veux. Mais par exemple, si je suis à plus de 3 wounds, il faudrait pas remettre de il faudrait pas remettre Apocalypse. Euh, il faudrait pas remettre de, de festering strike. Alors, il <rire> y a beaucoup beaucoup d'infos. Euh, si je veux bien refaire doucement du coup sur ouais. au niveau de, de la génération, as justement donc RP c'est runic, runic Power, on est d'accord. Ouais. Euh, donc, c'est quoi la... Tu veux faire redire les grandes lignes entre la gestion de ta RP, la gestion ouais. de tes runes, et la gestion de tes blessures purulentes. C'est ouais, quoi les, alors... les, les trucs importants à faire gaffe là-dessus Alors, en gros, euh, alors, les runes... Euh, donc, on en a 6 de base. Il euh, y en a trois qui peuvent se réger dans le même temps. C'est-à-dire que, même si je mets les 6 en CD, je vais le faire là juste pour, euh, pour l'exemple... Si j'en ai 6 en CD, on voit qu'il y en a 3 qui se régènent pas, les autres elles sont en train de revenir là, et mm -hmm. puis celles-là elles ne sont pas en train de régènent, et quand les autres ont fini, hop, celles-là elles commencent à régènent. Mm -hmm. Voilà. Donc quand on proc runic corruption, donc, qui est donc le buff qu'on a avec les devcoils, donc celui-là, ça augmente la vitesse à laquelle on va rég régèner les runes. Du coup on peut toujours un peu prévoir. Et étant donné que ça se voit la vitesse à laquelle elle se régènent, genre là par exemple je vois que j'ai proc, j'ai pas mm -hmm. besoin de regarder, pas besoin de traquer le buff non plus puisque genre, je, je vois que j'ai pas proc, Là je vois que ça a proc, étant donné que le, le, le temps que mes runes vont, remettre, vont mettre à revenir à euh, baisser, je sais que j'ai proc, proc Runic Corruption. Voilà, en résumé. Euh, ensuite, il faut la priorité, si on n'a pas le choix entre cap des ressources, euh, il vaut mieux éviter de cap runic power, sauf dans certains cas. Mais la grande majorité du temps, il vaut mieux éviter de cap runic power, donc pas dépasser 100 RP. Pour ça, il faut aussi savoir. Donc, la Runic Power, euh, c'est basé sur les runes. Donc, euh, genre là, j'ai 55 Runic Power, je claque Festering Strike, je passe à 75. Pourquoi Parce que la Runic Power, c'est une rune euh, dépensée égale 10 Runic Power. Festering Strike, c'est deux runes, donc 20 Runic Power. Mm -hmm. Mm -hmm. Sauf euh, Scourge Strike, c'est 10 Runic Power parce qu'une rune, mais ça, les wounds quand elles pètent, elles donnent de la Runic Power aussi. Je crois que c'est 3 là je suis à 37 si je fais 10 donc ça va faire... Euh, si je fais péter une wound maintenant ça fait 3, 40, ça doit faire 50. Voilà 50, 13 à cause de la wound. Par contre là je suis à 10 si je mets une, si une course strike 100 ça fait, ça fait que 10, il n'y a pas le le, ouais, le si power de la wound. Ouais, voilà. Ouais. Donc il y a ça. Ensuite euh, alors les festering strike donc c'est random c'est entre 2 et 3 wounds. Voilà c'est marqué là en bas, en bas mm -hmm. à droite. Ouais, ouais. Donc en fait donc là j'en ai eu 3 et là j'en ai eu 3 donc je passe à 6, euh, par contre il faut toujours prévoir que ça peut éventuellement proc 3 et pas, pas overcap les wounds Genre là par exemple là je pourrais remettre une festering strike si j'ai envie, mm -hmm. si, si, si je, la rotation me le permet, parce que même si j'en proc 3 je repasse maximum à 6 Alors que par exemple là à, à 4 on n'a pas envie de remettre une parce que si j'en proc 3 j'ai peut-être gâché une wound Ouais, carrément, carrément. Donc genre, voilà. en gros, tu, euh, tu, tu en mets jamais si t'es à 4 ou plus, quoi. C'est ça. Il faut pas mm -hmm. refestering strike si on a 4 wounds ou plus. Euh, après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ça Il n'y a pas de, de règle en mode, il faut absolument être entre 2 et 3 wounds. Non, non, ça c'est... Ça c'est un peu au bon vouloir du... Ah. Moi je ne me, je me fixe pas d'objectif, après euh, étant donné que là on a quand même relativement peu de downtime euh, pour une question d'efficacité de, de, de, sur les runes, de, de, de, de pas gâcher de runes, je trouve que je suis assez souvent haut en runes. Après, euh, si, si c'est nécessaire, c'est pas grave d'être à, à... pardon, assez haut en wound. Si c'est nécessaire, c'est pas grave d'être à, à deux wounds. Euh, ça change rien pour la rotation. Tant qu'on a une wound, on peut Festering, on peut Scourge Strike. Et si on en a pas, on le fait pas. Il y a, y a rien qui contre-indique de, de jouer à 2 ou à 5 wounds, ça on s'en fout. Le seul okay. truc où il faut faire gaffe, c'est quand on a une Apocalypse qui revient, il faut la préparer à l'avance. S... Parce que quand Apocalypse revient, surtout avec les, les deux conduits euh, Potency, celui-là qui fait que donc, du coup on aura holy Blight, Dark Transformation et Apocalypse qui reviendront en même temps, plus ou moins. À quelques secondes près, étant donné que les trois sont sur le GCD, euh, je vais pas pouvoir. Euh, comment dire ça Il va falloir optimiser de nouveau le burst. Et donc, quand, quand, euh, quand j'aurai tout qui reviendra, il faudra que je puisse faire Unholy Blade, Dark Transformation. Ah bah oui, mais j'ai pas de pète, je suis con. Ouais. Là, <rire> et, euh, et Apocalypse tout de suite. Parce qu'il enfin, mm -hmm. va, fa va falloir avoir les wounds préparés à l'avance pour pouvoir Apocalypse. Il faut toujours Apocalypse avec 4, avec 4 wounds. Ça fait pop une ghoul pour chaque wound pété, donc. Euh... Apocalypse avec moins, c'est une grosse fin, une perte quand même modérée de, de dégâts qui va quand même bien se sentir. Du coup, quand on un, a une Apocalypse qui revient, il faut toujours faire en sorte d'avoir 4 wounds parce qu'on ben, on va pas pouvoir euh, se permettre de, de remettre des Festering Strikes ou alors euh, ça, ça va tout redécaler, il faut, il faut préparer à l'avance. Okay. Et ça c'est d'ailleurs un point faible du dk 1 c'est que si on veut changer de cible, euh, ouais, c'est très, très chiant. Parce que bah, ouais. c'est long, et puis... Genre là par exemple je vois que j'ai mon Dark formation. donc là je pourrais Rescour Strike mais je vais pas pouvoir le faire parce que sinon je vais être trop, trop en retard sur mon Apocalypse. Là je vais pouvoir le faire. Hop, je vois que j'ai tout qui revient plus ou moins là. Il faut toujours préparer, voir un peu à l'avance et... Après je dirais pas que c'est méga compliqué mais il faut, un peu, il faut un peu plus planifier que certaines autres spays, genre. Par exemple, en, en frost, c'est. Ouais, tu vas direct. Plus... Hein. Bien sûr. Voilà, à part, à part le souffle qu'il faut bien, euh, qu faut bien euh, gérer, bien planifier aussi. Là, mmh. c'est un peu, il faut un peu plus voir venir les trucs et tout. Et ouais, du coup, un des points faibles du decampy, bah, c'est que, c'est que pour changer de cible, c'est assez long. Déjà ouais. pour changer de cible, si on veut apocalypse dessus, il faut changer target. Il faudrait 4. Quatre... Bah oui, puis là je fais comment Je peux pas Apocalypse, j'ai pas assez de runes, du coup on est obligé mmh. d'attendre, donc c'est long. Un Bait coûte une rune en, coûte une rune en plus, je vais pas parler. Mais euh, ouais, donc c'est un peu un point faible de l'aspect, la, de c'est pour changer de cible, c'est pas, pas ouf, quoi. Sur ce boss ouais. qu'on a fait en mythique, euh, genre par exemple sur... Euh, sur comment il s'appelle sur Stone Legion il y a des petits zads à taper dès qu'un pied pour euh, target ces zads et, le, et leur taper dessus c'est horrible hein. ça peut mmh. se faire mais euh, c'est pas c'est pas très fun hein. mais t'as une grosse perte de dps à le faire quand même ouais voilà ouais. et puis euh, en mmh. fait on ferait beaucoup plus de dégâts à faire de l'AOE, entre guillemets euh, entre guillemets passif dessus mmh. avec euh, bah, euh, le dot qui se spread avec ça les épidémies qu'on peut faire Éventuellement, refresh outbreak dessus et surtout bah, le, le cleave à, à la DND. Quoi. Mm -hmm. Et par contre, ce qu'on peut faire, sur, sur, même sur des petits adds, c'est quand on voit qu'ils vont mourir bah, ou qu'ils vont, genre, je sais pas, à 50% ou à 38%, bah, évidemment, mettre un soul reaper dessus. Ouais. Alors, ça, ça c'est le soul reaper, c'est toujours au cas par cas. Il y a des, des adds, des fois, euh, suivant votre guild, suivant votre groupe, suivant le niveau de la clé, suivant le boss, suivant le chef des gens, suivant s'ils ont décédé ou pas, il faut toujours un peu juger. Ça, ça vient un peu, un peu par habitude au final. Par exemple, sur, euh, sur le, le conseil euh, à Castle Natria, euh, les, les adds qui, qui mettent le shield sur le sur le boss. Euh, je sais qu'en mythique, souvent, j'arrivais à faire péter un Soul Reaper à condition que je rush sur le mob et que Soul Reaper soit mon premier GCD dessus. Mais ça, ça ah ouais, dépendait aussi vois, du burst ouais. de, de mes potes, ah ouais, de, ah ouais. de est-ce qu'ils vont tous switch, est-ce qu'il y en a un qui va s'oublier, est-ce qui met beaucoup de dégâts sur les est et qu'il a ses CD c mm. c Non, c'est pas simple, ça se fait, mais c'est un, un peu de la chance à chaque fois. Ça marche. Voilà. Ok, ok, ok. Donc là, ça, ça va être pour, euh, pour les rotations, pour le mono et, ouais. co et compagnie. Euh, du coup, Là on peut voir, ouais effectivement c'est aussi une des faiblesses, hein. pour moi le, le dégât infime ouais, il a trois faiblesses et ça c'est sa prise au target, parce que tu dois reset up, donc c'est euh, relou. Il y a le... 1, 2, 3, la mobilité, qui est pas encore en moins là-dessus, parce qu'au final si tu dois courir avec tes petites pattes, sur si on avec le bouclier à l'autre bout de la salle, bon ouais, c'est pas forcément ah ouais. propre. Et, euh, ouais. et puis effectivement le fait que t'as pas de GCD donc euh, quoi qu'il arrive... Euh... Tu peux pas être euh, instant. Et du coup en, en multi, si je veux faire des euh, des packs en multi, donc on va rajouter cette composante de DND et compagnie. Ouais. Les talents déjà. Et tu, tu modifies quoi au niveau de tes talents si tu veux faire euh, du multi Alors euh... bon déjà on joue avec l'autre légendaire là celui de... Enfin, les... ouais. je craft tous les jambières, là. Mm -hmm. euh, alors en multi euh... bon déjà en mythique plus on joue en général avec infected clause. Euh, ceux qui jouaient à BFA se souviennent sûrement du combo Infected ouais. Close Bursting Sore ouais. qui... Donc évidemment, bursting clo... enfin, infected... infected Close fait que la ghoul quand elle tape elle a une chance de mettre une wound. Et étant donné que la ghoul quand elle est transformée, euh, son attaque... Bah, attendez je vais le faire là... Euh, le pet... Ah il si le monte ouais. ouais, de base, ouais. ouais. Elle tape en ouais. zone, c'est ça. Et ouais. elle tape tous les ennemis autour d'elle. Donc, euh... Donc en gros, avec Infected Close, elle a une chance d'appliquer une wound sur... Bah, euh tous les mobs autour d'elle. Mmh, mmh. Et donc voilà, il y a ça. Et donc avec Bursting Sword, qui fait donc que quand une wound explose, elle fait déjà plus de dégâts, et elle fait des dégâts ou eux. Euh, ouais. Ça, c'était un gros combo à BFA. Mal euh, malheureusement, maintenant, je joue quand même Infected Close et Unoly Blight, C'est un peu bizarre, mais en gros, l'intérêt, c'est aussi que... Parce que quand il y a plusieurs mobs, la, la ghoul, elle va... Euh... Elle va mettre des wounds un peu partout et ça, quand on les pète avec la, la, la, la Scourge Strike sous DND, ça va, ça va générer plein de running power et du coup ça va nous permettre de faire plus d'épidémiques. Donc en gros, euh, moi ce que je fais en général, euh, sans compter l'armée, le, le, parce que l'armée, je la mets sur certains packs des fois, mais c'est pareil, si, si on doit mettre l'armée sur un pack ou pool d'une clé, bah, je cours en mêlée du trucs et puis j'ai remis là et puis je, je, je, bah, on up comme ça, on fait double festering strike. Ensuite moi ce que je fais c'est ça, Unholy Blight, Dark Transformation, Apocalypse, je mets ensuite le truc, et puis là je spend ma Runic Power, je descends à 0, et puis là ma Ghoul, s'il y avait plusieurs mobs, elle aurait eu le temps de taper et de mettre des wounds un peu partout, et du coup là je, je ferai ben, donc des Nd et je, je spammerai, d'ailleurs il y, y a des wounds à, à gauche là, ouais, ça, ça, ça les touche pas parce que voilà. les bien, ouais. je, je pensais pas qu'ils me aussi loin mais voilà. Donc, donc en gros, le, le setup permet de laisser le temps à la goule de, de mettre des wounds un peu partout et du coup de, de bien profiter du, du talent Infected Close. Quoi. Carrément. Je, ouais. je, tu, peux, tu peux bouger un petit peu moins, s'il te plaît ouais. ouais. Et euh, ouais, ok, d'accord, ça marche. Donc là, tu joues ça, malgré tout, Bursting Sword, c'est pas value, donc c'est plus assez value pour être... Il y en a qui le jouent dans certaines... Très haute clé, il y en a qui le jouent, mais ouais, c'est quand même très rare. Sur certains donjons, enfin euh, en fait, c'est plutôt sur, sur certains affixes, Clowing Shadows, ça peut se jouer parce que l'intérêt de Clowing Shadows, c'est que ça remplace euh, Scourge Strike et ça, ça, fait que, ça fait que le spell devient range, donc 30 yards de range. Et sur certains affixes, notamment, bah, genre Spiteful, celui qui fait proc les, les, les shades, là, euh, ça peut être bien parce que bah, ça permet d'être loin et du coup, bah, de pas forcément se prendre une mêlée d'une shade à 15k et de mourir. Ouais. Euh, surtout sur celui-là... Ah sur... Euh, sur Storming ça peut être bien aussi. Après faut aussi, faut aussi savoir que sur euh, cloaking Shadows... Contrairement à Scourge Strike, elle fait des dégâts complètement Shadow. Et du coup il y a... Bah, ça fait plus de dégâts, parce que Scourge Strike, ça fait... En fait il y a deux hits dans Scourge Strike, il y a un hit Shadow, un hit, mé... un hit euh, physique. Attends, tu peux bouger un petit peu moins s'il te plaît Parce que du coup pour lire en même temps quand ça bouge c'est pas évident. Ah. C'est des ah ouais. gauche-droites là. Ouais bah tu ah ouais. <rire> C'est l'habitude de mêler ça. <rire> ah ouais, je sais, ouais. ouais du coup euh, du coup, le, le Scourge strike, ça fait un hit shadow, un hit physique. Le hit shadow, même si sur le tooltip fait moins de dégâts, fait en fait plus de dégâts parce que ben, bah, contrairement au hit, shadow, au hit physique, il va passer à travers l'armure du mob plus mm. il va bénéficier de ma mastery. Euh, ça peut crit indépendamment de l'autre, enfin la l'un de l'autre. Euh... alors que Cloaking Shadow fait que un tick de dégâts et c'est full dégâts, enfin fait que un hit et c'est un hit full shadow ouais. euh, euh, Cloaking Shadow ça fait énormément de burst quand on est sous DND en A.O.E si il y a un petit nombre de mobs genre, bah, genre 5-6 mobs comme ça, Cloaking Shadow fait très très mal et devient la priorité euh, par-dessus euh, euh, épidémique alors que normalement épidémique c'est la priorité en A.O.E sur, euh, à partir de de trois mobs ou plus. Faut savoir que même, oh si ouais. se euh, même si on joue le légendaire celui-là, même si on joue celui-ci, euh, en dessous de trois cibles, donc euh, à une et deux cibles, il faut quand même faire Death Coil. Hein. D'accord, une et deux cibles, tu fais quand même Death Coil. Ouais. À partir ça. de trois. Et, euh, et du coup, c'est dans quel cas où tu vas jouer plutôt clowing Shadow que l'Oscar? que Infective euh... Alors sur certains boss de raid, ça se joue euh, Clowing Shadow. Euh... Alors il y a plusieurs cas, euh, notamment bah, le, le, le cas le plus courant, c'est vu que c'est un sort range. Ben, quand, on, quand, quand on a des boss qui ont pas mal de downtime pour les mêler ça peut se jouer. Par, par exemple, euh, Stone Legion mythique, il y a pas mal de, de mouvements à faire. On est souvent obligé de sortir de la mêlée il y a des mobs à taper qui font que sauter partout. Mm. Du coup, on n'est pas tout le temps mêlé dessus. Donc, Cloving Shadow a pas mal de value. En plus, Cloving Shadow, euh, des, des trois talents pour faire du burst AoE, c'est quand même le mieux. Et par exemple sur Denatrius, même en même en héros, euh, il faut qu... il faut jouer Cloaking Shadow parce que enfin, shadows parce que en fait le problème qu'on a avec euh, All Will Serve qui est donc no normalement le talent de raid, c'est que en fait donc ça invoque un un skulker, là lui. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, alors en fait quand on prend un portail sur Denatrius, la la goule euh, nous suit mais le skulker non du coup le skulker oh. il fait tout le tour et pour revenir, pour revenir tirer et donc c'est oh ouais, une énorme dps pas, quoi. de dps ah, voilà. ouais, ouais. c'est ça euh... et puis même pour les adds en p1 du coup au final tu, ouais. tu fais plus mal avec euh, des dégâts instants oui. avec ton cloning shadow quoi. oui il y a ça après, vous savoir aussi que le Skulker, il... il est capable de faire des dégâts au... En fait, il, il tire à l'arc, là, et s'il ouais. n'y a qu'une cible, bah, il tape en mono, mais s'il y a plusieurs cibles autour de la cible, il fait une espèce... Bah, un peu comme le... Le... le spell du Hunter précis qui fait qu'il fait des dégâts réduits sur les autres cibles derrière. Il a un truc ah, comme ça. Ah, okay, okay. Bon, c'est bon, pas beaucoup de dégâts, mais il, fait... il est capable de faire des dégâts au... Voilà. Et qu'il est... Il est aussi buffé par la Mastery et par un Holy Blade, hein, évidemment, vu que c'est un pet. Ouais. Euh, voilà, il y a ça à savoir. Euh, Cluing Shadow, donc si on se fait kite, euh, s'il y a des trucs qui sont particulièrement euh, relous en melee, bah, genre typiquement euh, Spiteful en mythique Plus, moi j'aime bien jouer Cluing Shadow. Euh, pour du burst, c'est le meilleur des trois talents. Euh, voilà, c'est surtout ces, ces trois cas figures. Ouais. D'accord, ok, je Et puis s'il y a de All wheel Serve euh, est trop débile pour un, pour un boss, genre Denatrius, quoi. <rire> si ah d'ailleurs, en parlant, en parlant de Denatrius et d'IA débile, euh, alors la goule suit dans les, dans les portails. Ouais. Les portails, ouais voilà. Le, le skulker non, par contre, les goules de l'apocalypse et de l'armée des morts ne suivent pas non plus. Donc, quand, quand on va prendre un portail, euh, il faut pas faire d'apocalypse, parce que sinon, les goules de l'apocalypse, elles vont traverser la salle et faire zéro dégâts. Ah ouais... <rire> Pourquoi c'est une fée où il euh, faut faire super gaffe hein, comment ouais, gérer en, les pets et en tout quoi. En vrai, les, les pets. Euh, bah, Je dirais pas que c'est dur à gérer les pets, mais il y a souvent des trucs où de manière incompréhensible mmh. ça marche pas. Par exemple, euh, à la fin de la P1 d'Enatrius, quand on se fait, quand on se fait euh, pousser et nous voiler en mêlé. Euh, ah oui, à, ouais. à la fin, quand il, quand, il nous, quand il nous attire en dessous, le, le pet, le pet, le pet dépop et il faut le réinvoquer en bas. Je ah sais oui, pas pourquoi, Mais euh, il <rire> y a des trucs comme ça. Ok. Comme ouais, il faut marche. quand même faire super gaffe. Hein, comment voilà, se va pour le tout, pet ouais. euh... D'ailleurs, normalement, bon, pour le mythique plus, c'est important de savoir ça. Normalement, les pets, ils ont un buff de 80% de voidance. Donc, ils sont censés prendre très peu de dégâts des dégâts mmh. à eux. Mmh. Par contre, des fois, ils se prennent quand même des spells mono ou euh, ils peuvent se faire cesser aussi. Suivant comment. Bah, par exemple, à, à The Other Side, il y a des mobs qui ex quelqu'un du groupe. Ça peut target mmh. un pet. Bon après, euh, tant mieux, mais euh, bon, évidemment c'est une perte de DPS pour nous. Euh, okay. Faut savoir que certains spells euh, sont buggés et tuent les pets à travers les A.O.E. Enfin, euh, à travers le, le Buff avoidance. Des A.O.E. vont tuer les pets quand même. Je, je sais qu'à théâtre, il y a des mobs comme ça. Faut faire un peu gaffe, des fois le pet va mourir. Ça peut être très chiant, parce que, bah, vu que c'est quand même une grosse source de dégâts, surtout en, en A.O.E. Voilà, il y a ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le pet ah oui, euh, on a un spell là, d'ailleurs j'ai même pas bind, celui-là, Control Undead. En fait, euh, on peut, enfin, Mind Control un... un UD, ça peut être bien surtout à, à... comment ça s'appelle Au théâtre Au théâtre, là le, ouais. le, le, le pack, euh... dans, dans l'arène il y a un pack avec un commandant et des archers, les archers tirent sur des mobs, sur des joueurs random et ils peuvent one-shot des gens, c'est chiant. Mm -hmm. Surtout en haut, tyrannified, euh, en, haut... en haut fortified. Ah, tu veux et... contrôler le boss du milieu là, celui qui, voilà. qui bouffe les zugs ouais. Soit lui, soit contrôler un archer pour éviter un one shot, parce que souvent le problème avec le one shot, c'est va que les deux archers vont target random un même mmh, mec mmh, et sh mmh. shoot en même temps et tuer le mec instant. Quoi. Mmh, Après, mmh. Le, le problème, c'est que si on fait ça, euh, il faut, il faut euh, désinvoquer notre pet, et du coup, on perd énormément de dégâts. C'est ouais. possible, euh, je pense que si, genre en très haute clé, ça peut être po potentiellement rentable. Mais, euh, mais on perd le pet, quoi. Et donc, contrairement aux deux autres pets on est quand même bien handicapé. si quand on perd notre pet. Ouais, donc tu voilà. préférerais que ce soit pas à toi de le faire. Si, ou alors, si on a que pas besoin sera... de le faire, ouais. il vaut mieux pas le faire. Mais c'est une possibilité. sûr ouais. mmh. purulente. Dit... Ouais. Au final, tu lui laisses ce stack. Mais à partir de quel moment tu pars en DND C'est quoi ta règle de, de dire, ok, c'est maintenant que je balance ma DND euh, Moi, en général, ce que je fais, bah, ça dépend toujours un peu de l'état de mes cd mais dans, dans le cas où j'ai tous mes cd sur, à l'open d'un pack, ben, je vais foncer sur le pack, je vais faire double fester. Ensuite, Connolly ouais. Blight, DT, euh, Apoc, ouais. Limb, parce que normalement je suis censé jouer avec l'autre truc. Ouais. Et donc là je vais, je vais vider ma Rony Power normalement avec des épidémiques il y a plusieurs mobs. Et ouais. quand j'ai plus d'épidémiques, là je vais DND et spammer. Parce que normalement ma, wound ma, ma goule aura mis des Wounds un peu partout, d'ailleurs elle en a mis à gauche, on voit qu'il y en a ouais. deux. Et Faire ça comme ça, ça permet à la comment dire ça... Euh, L'idée de vider les, les RP après l'Opener, parce qu'on génère pas mal de RP ben bah, du fait de l'utilisation des runes, plus du fait qu'on a quand même pas mal de wounds qui cassent à cause de l'apocalypse, etc. L'intérêt de vider les RP avant de faire une DND, c'est que ben bah, sous DND on veut spammer Scourge Strike. Euh, et Scourge Strike ça coûte des runes donc il faut des runes, donc c'est bien d'avoir vidé les RP. Et puis ça me permet aussi de pas caper RP. Parce que euh, épidémique c'est un, un très bon sort. Donc euh, voilà. Et puis après, au niveau pr priorité, euh, alors sous DND, il vaut il mieux prioriser la Scourge Strike. Euh, dans certains cas, si je vois que j'ai... Genre par exemple, si je vais DND maintenant et, bah, genre, et que je le fais et que j'ai genre deux runes, bah, j'en mettrai une et puis si j'avais plus... Bah, imaginez que j'ai plus de, de maladies sur des mobs... Je me dis, bon, il me reste une rune, j'ai ma DND qui est up, oui, mais euh, bah, je vais plutôt faire un outbreak pour avoir des, mmh. des maladies sur tout le monde et épidémiques derrière. Ouais, Parce ouais. que j'ai qu'une rune utilisée, enfin, ça dépend beaucoup de la situation, c'est un peu du... Mmh, bien sûr, ouais. C'est un peu du... Un, un peu du feeling, un peu du... Au un final, un ouais, tu la à... mets quand même assez tard, hein, au final, la DND. Ouais, ouais, non, ah c'est ouais. pas tout de suite. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà, c'est plus ou moins comme ça... Euh... Et Après... quand tu joues euh, quand tu joues euh, sur Shadowing Strike euh, à la place de, de celle où ta goule peut justement mettre euh, les blessures Ouais, ah, Cloaking Shadow, monde. ouais. Ouais, Challing Shadow, pardon. Euh, quand tu joues ça, t'as des, il y a une différence du coup sur euh, comment tu vas aborder le truc euh, Non, pas vraiment. C'est juste que étant donné que, bah, attends, j'ai presque tout là. Voilà, donc la goule. Ah, J'aimerais bien que les, les Elfade comme ça, ouais, ça arrête bah, le truc. Ton temps, hein, ton... Voilà. Bah je, je, ferai, je ferai ça, ensuite bah, pareil je ferai le même opener que tout à l'heure là, ouais. Apocalypse, Abomination Limb, Là pareil je dépenserai ma RP avec, euh, avec Epidemic, mm -hmm. et puis là je ferai de nouveau euh, bah, euh, ça et le spam il Faudrait juste savoir que je ferai plus de Burst là, et Pixie si, euh, Up. Comment dire ça, si, si c'était vraiment de l'AOE très prolongée je commencerai à, à me dire... Euh, euh, ok alors là j'ai de nouveau ma DND, il y, y a 5 mobs, euh, c'est plus rentable que je spam enfin euh, que je fasse DND et spam euh, Cloaking Shadow plutôt que je fasse des, des, des épidémiques. C'est okay. une histoire du nombre de, de cibles. C'est mm. juste savoir que ouais, le, la DND avec Wing Shadows elle fait beaucoup plus de dégâts que enfin la Cloaking Shadow de base fait plus de dégâts de façon que, le, que la Scourge Strike. Mais du coup ça, ça, ça s'applique aussi à la wave vu, vu qu'elle clive Et puis il y a un truc à, quand, même, quand même bien à savoir, c'est que bah, du coup vu que c'est range. Bah déjà, on peut taper en range déjà, et puis la DND, si je la mets là, et puis que je tape, et qu'il y a des mobs autour, ça va marcher parce qu'en fait, c'est un buff sur soi. La DND, c'est un buff sur toi ouais. ouais. Et ça cleave autour de ta cible ou autour, autour de, de, de la cible Autour de la du cible. Coup, ouais. Avec Loving Shadows, je peux mettre à 30 mètres, mettre la DND sous mes pieds, et, et cleave en AOE. S'il y a par exemple, je sais pas, genre bah, des, des shades ou un truc chiant en mêlée qui m'empêche d'être en mêlée, on, on peut très bien faire ça comme ça. C'est moins idéal évidemment, mais ça peut se faire. Enfin, ça te permet quand même de, de et gratter ouais. ou de pouvoir faire des trucs euh, dans des situations dans bah, lesquelles tu tout. pourrais pas normalement. Quoi. Voilà, puis on est quand même moins handicapé que les autres mêlés là-dessus. Ouais, ouais, carrément, carrément. D'ailleurs, euh, bon ça c'est vraiment de comment dire ça du, du min max mais euh, le buff de Hermir, donc, euh, donc il faut faire 10 crit, ensuite on a 18% de chance de crit. Il a une note très bien, bon d'ailleurs là il a proc, parce qu'en fait je, moi j'ai fait une wikora pour le traquer et ce que je conseille c'est d'avoir une wikora pour le cancel aussi, parce qu'en fait on peut cancel les stacks enfin on les verra tout à l'heure, mais genre du coup, euh, imaginez que le pack va mourir, euh, ça m'emmerderait que ça proc pile quand le, quand, le, quand le pack est à genre à 2%, je préférais plutôt cancel les stacks et l'avoir sur le prochain pack, surtout quand on a OE euh, même si on n'a pas beaucoup de crit, ça se, ça se stack assez vite, vu que n'importe quel crit euh, va, va stacker le truc. Euh, un coup du pet, euh, un tic de dot, un épidémique. Ça se stack assez vite en AOE et c'est quand même un bon buff, euh, surtout qu'en en, en Mythic Plus, bah, on, on a des CD d'une minute qui donc, line up très bien avec le, le buff qui a aussi une, un CD d'une minute, là. Une fois toutes les 60 secondes. Euh, toutes les minutes, on va avoir. Euh, bah, Dark transformation, le proc du légendaire, si on est Ventyr, on aura le spell ventir, on aura Unoli Blight. Euh, donc on, on aura un gros burst toutes les minutes, donc euh, avoir, bah là, par exemple ma goul est en train de le stacker alors que je tape même pas le mob, je suis à 3 stacks déjà, et puis c'est là par exemple, bah, imaginez que le pack allait mourir dans, je sais pas, genre, dans, genre 10 secondes, Puis je me dis, ouais là, si je proc là, ça va quand même être gâché, bah du coup si je peux le cancel aura, et ça, ça, me, ça me reset les stacks, et du coup le truc proc pas et j'ai pas le CD. C'est énorme c'est genre de truc que Cherky en vrai c'est énorme <rire> ouais, tu peux canceler ton propre buff comme ça il trigger oui. que quand tu veux toi mais c'est c'est ça ouais. bah par exemple sur, euh, sur Stone Legion euh, en mythique il y a un moment enfin, il y a un enfin il y une phase où on devait faire du stop dps dessus et ouais. puis le problème c'est que vu que j'étais quand même obligé de setup dessus parce que on, en fait on, on stop dps sur un ad qui a beaucoup de points de vie et puis au bout d'un moment on fait un gros burst avec plein de mobs et le problème c'est que vu que dès qu'un impi je peux pas genre me pointer et faire mon burst tout de suite il ouais. fallait d'abord que j'ai ben, mes wounds etc du coup ouais. je gardais un certain nombre de wounds et puis genre là je voyais que j'avais les proc, hop je cancel et puis euh, quand, le... quand on allait faire notre burst bah disais ok bon bah là c'est bon et puis euh, j'avais le proc pour le burst quoi ça c'est mon <rire> ouais ouais, ouais. d'accord je les savais pas si que tu voulais faire ce genre de truc c'est ouais. super malin, D'ailleurs, à savoir que quand on joue avec Hermir, donc, euh, on met le... Le, spell, euh, le spell Necrolord, on le met après l'Apocalypse. Le... C'est une question de génération de, de proc unique euh, corruption. Mm. Parce qu'en gros, euh, normalement, on le met avant pour essayer de buff. Euh, en raid, on le met avant à cause du buff de Emeni. Mais si on ne joue pas avec Emeni, il faut le mettre après. Parce que... <coughs> Euh, Abomination Limb génère 3 proc de Corruption quand on le met, donc à 0 secondes, à 6 secondes, et à de nouveau à 12 secondes à la fin. Étant donné que sous CD on a déjà euh, Apocalypse qui rend des runes, et ben, donc pas mal de RP euh, du fait qu'on qu Apocalypse et qu'on pète des wounds. Euh, du coup en, en, fait, en raid on surgénère des... des... En, en fait on va, on va overcap runes quoi, euh, on, va, on va pas pouvoir... Mm -hmm éviter de kprp et éviter de faire et -tou -tou -tou toujours avoir trois runes qui se régènent en même temps, ça va pas être possible. Et là du coup on peut plus viser euh, d'être euh, bah, efficient, je sais pas comment dire en français, être euh, ouais efficace, euh, d'être euh, d'être euh, très opti niveau euh, gestion des runes. Euh, en raid ça peut être possible mais en mythique plus si parce qu'on joue, enfin plus en tout cas, puisqu'on joue sans le, le conduit qui nous, enfin, le, le qui nous force à, à mettre notre, notre limb à un certain moment de la rotation. Et on peut plus profiter du côté euh, proc corruption quoi. Okay. Alors qu'en raid c'est bah, quand même anecdotique quoi, c'est mm -hmm. surtout le, le proc qui est, qui est très très fort. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, D'autant plus que ça booste tout le monde. C'est ça, monde, et ça, ça. Bo ça booste tous les pets. Euh, mm. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un gros burst. Ouais. Carrément, carrément. Et du coup, sur une partie un petit peu plus utilitaire, alors je vois que t'as une interface particulière, notamment des Wikora, que tu as, tu as un petit peu fait maison au-dessus de ton personnage. Ouais. Euh, c'est quoi, quoi tes politique C'est quoi tes trucs à ce niveau-là Il y a quoi que tu trouves qui est important de traquer, en tout cas, sur le DK impie niveau Wikora euh, alors pour moi, euh... bon là j'ai une Wicorak. Euh, en fait, les Wicorak deviennent rouges quand j'en je, ai pas. Là C'est pour, pour le, le DOT et ça c'est pour le, les Wounds. Mm -hmm. Alors le DOT c'est pas nécessaire parce qu'actuellement, enfin en tout cas en raid non, parce qu'en raid, euh... en tout cas en mono, on ne réfrèche pas le DOT, on le réfrèche uniquement avec Nolly Blight, on, mm -hmm. on s'en fout du DOT. Euh... Je pense que traquer le CD de. Apocalypse, Unholy Blight et Dark Transformation, c'est assez nécessaire. Mm -hmm. euh, moi, j'aime bien traquer les trinkets aussi, comme ça je sais exactement lequel j'ai, lequel j'ai quand. Euh, non, normalement, c'est toujours la même chose, mais euh, j'aime bien quand même avoir l'information. Le, alors, le limb, euh, en raid en tout cas, euh, vu que c'est 2 en fait, minutes de CD, donc on va le mettre à l'opener, donc Je peux en faire un opener s'il faut. Donc, un opener de raid. Attends, je vais changer de compte de Soulbind, là, hop. Donc un opponent de raid de nouveau, donc. Army of the Dead, Fester, Fester, Unholy Blight, Dark, euh, Limb, Dark Transformation Trinket plus Potion que je n'ai pas mis là parce que, voilà. Mm. Et donc, donc là, c'est deux minutes. Euh, donc, logiquement, on va enfin, si c'est zéro minutes je, je trac aussi le, le temps à, à gauche, là. J moi, je trouve ça assez bien. Donc, de nouveau, à deux minutes, je vais de nouveau récupérer mon... Mon abomination limb et je vais le remettre même s'il n'y a pas d'autres cd avec sur à deux minutes parce que <coughs> à deux minutes en fait euh, il va pas être très très utile mais par contre euh, à quatre minutes on aura de nouveau un, un gros burst et c'est important de l'avoir à quatre minutes puisqu'il buff bien le burst et du coup il faut le remettre à deux minutes même si enfin euh, évidemment il faut c'est quand même mieux si ça peut faire des dégâts quoi si le boss est en, en intermission ou si on est obligé de sortir du cac c'est un peu nul mais euh, là, là par exemple j'aurais dû euh, refaire mon combo plus vite voilà je mets le trinket sur le deuxième burst Enfin l'autre trinket quoi mm -hmm. Euh, je, perso je traque aussi le, la durée de la, durée de, de la goule parce qu'en fait, euh, du buff de la goule parce qu'on pourrait se dire ouais ben bah, c'est bon j'ai un lien entre moi et la goule j'ai pas besoin de track, mais en fait bah là le lien a disparu la goule est encore en sous Ouais parce que du coup tu l'augmentes sa durée ouais, et du coup ça, ça. le en lien fait, par contre a une durée fixe. Ouais. C'est ça le lien a une durée fixe par contre le, la goule peut être buffée plus longtemps quoi. Et donc voilà. là il reste 25 secondes de CD elle a été buffée pendant quand même longtemps quoi. Et donc là on voit que ça va plus ou moins line up, un peu, pas vraiment et... Par contre, je ne je vais, je vais, vais pas delay euh, mon... mes trois spells pour ça. quoi. Ouais. Je, vais, je vais remettre le limb, même s'il ne buffera pas grand-chose, et tant pis. Mmh. L'important, okay. ça va être qu'à 4 minutes, j'aurai de nouveau tout. Ouais, là, tu mets les 3. Ouais. Ouais, voilà, et puis il euh, faut savoir que ouais, les, les procs Free, euh, free Dev Coil, c'est la priorité numéro 1, parce que ben, le, le but, c'est de ne pas engager. En... Parce que si on ne l'utilise pas et que ça derrière, ben pas ouf quoi donc là il buff quand même un peu mes, mes, mes ghouls, pas tellement mais mmh. on reverra à, à 4 minutes à 4 minutes j'aurai tout et puis ça va me mettre bien parce que le problème si je, si, si je delay un, un truc c'est qu'après ça, ça on peut facilement perdre un cast euh, par exemple si j'avais attendu euh, une dizaine de secondes pour euh, pour euh, remettre mon, mes cd avec, en même temps que mon limb alors oui j'aurais fait plus de dégâts mais il euh, y a moyen que j'ai perdu un cast sur le fight total quoi Ouais. et ça c'est un peu le problème carrément carrément la droga puissait de pas avant par exemple aussi ouais je vois ok donc ça c'est important de traquer pour bien réussir ouais. à raligner les cd évidemment qui, qui sont importants à raligner entre eux euh, donc sur quand ils vont revenir les... le reste du coup potentiellement, euh, bon, si on a envie d'avoir un petit tracking sur les blessures purulentes là je vois que tu les as principalement avec ton plater ou du moins ton ouais. donne de, de barre de oui j'ai plater, après je ouais. honnêtement je regarde pas trop plater j'ai je, je, l'habitude de regarder les week mais oui effectivement c'est plutôt à euh, bah, chacun de savoir euh, mm. ce qu'il préfère après il faut savoir j'en ai par exemple je vois que mon l'aurais bientôt on pourrait se dire ouais si j'attends un peu euh, avec mon avec, mon... je pourrais la remettre tout de suite en fait il faut pas faire ça euh, genre là par exemple il faudrait de nouveau un holy blight d'été sans, sans armée parce que j'aurais pas le limb du coup tant pis ouais. je remettrai au prochain c'est pas grave de toute façon à partir du moment où tu peux la mettre que deux fois dans le raid autant que la deuxième fois ça va bien, bien optimiser comme il faut d'ailleurs pour l'armée il faut savoir que mettre deux armies qui sont pas sous BL, ça va être mieux que d'en mettre qu'une seule sous BL. Ouais, d'accord. Des fois, il y a des gens qui se posent la question. Oui, ma guide, mm -hmm. elle met le, elle met le, la BL sur Sludge Fist, sur le deuxième pilier, qu'est-ce que je fais, etc. Mm -hmm. Non, non, dans ce cas-là, on... Euh... Genre, par exemple, je vois que ça va revenir de bientôt. pour y refaire un burst soon. D'ailleurs, je vois que t'as pas de creux, au final. Hein. Non, très peu, très peu. Hein, peu c'est notamment grâce à la légendaire, ça du coup. Oh, J'aurais pas du fester là. Euh, oui, c'est notamment. Le légendaire fait beaucoup. Si, si j'avais joué avec le, avec l'autre, on aurait beaucoup plus vu les trous. Mmh. Parce que, ouais, le... ben, surtout en mono, le... la réduction du coup sur le scrolls se sent quand même beaucoup. Et oui, il faut savoir aussi que c'est important d'avoir une, une wicora aura pour le, le Soul Reaper. Parce que une fois qu'on est en phase exec, c'est la priorité numéro 1. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont pas en dessous de 35. Tu le mets en coup c'est comme ça, on est d'accord. Hein. Euh, ouais, et en fait, il faut faire une oui -courant. En fait, euh, c'est... Le... Comment dire ça Si on prend en compte le fait qu'il va exploser, donc euh, ce qui est censé être le cas si on le met, ça va être le GCD qui va faire le plus de dégâts. Du coup, il va, il va prendre priorité même sur le fait de continuer sa rota. Et il va falloir... Euh... En gros, quand je vois que j'ai Soul Reaper qui va revenir de up, je vais... je vais garder mon GCD et une rune pour le remettre tout de suite. Vais... À voilà, moins que le mob meure avant qu'il puisse péter. Mais euh, de manière générale, c'est une grosse priorité une fois que le mob en exécute, c'est de mettre Soul Reaper. Quoi. Okay. Évidemment, ça dépend toujours des, des points de vie du, du mob, de... de... de... Est-ce qu'il doit se faire burst, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dessus, du Décédé des, des gens, enfin c'est... C'est pas toujours simple mais ça prend une assez grosse place dans la rotation, surtout sur un boss qui est assez long, qui est en Je crois que là il y a un élite des fois, je vais essayer de voir si je peux le prouver. Ça me fait penser, il y avait quand il y avait limite Maximum, le RL de Complexity Limit qui parlait des dk il montrait justement le graphe en P3 de Denatrius de qui fait le plus de dégâts, et ces dk étaient largement devant tout le monde parce que la phase d'Exec avec le Soul Reaper... Phase d'exe Soul Reaper plus army sous BL, ouais sur des petits mobs comme ça, c'est pas ouf, parce que Soul Reaper, il faudrait le pré shot assez vite. Je sais pas où est-ce qu'il y a un mob rare que je pourrais buter, mais ouais, le, le Soul Reaper, c'est vraiment une grosse partie du DPS une fois qu'on est en exec, et ça, ça a tendance à prendre un peu de... comment dire ça... Bah, ça prend pas mal de ressources de la rotation du coup des fois la rotation elle peut paraître un peu plus guillemets, clunky comme ils disent, un peu moins fluide mm -hmm. euh, à cause du fait qu'on met des Soul Reapers toutes les 6 secondes et euh, ouais du coup ça il faut toujours faire attention à pas remettre trop de... Enfin, parce que on va avoir tendance à toujours vouloir remettre des Wounds et à toujours vouloir équilibrer les Wounds, les Runes, la Runic Power et puis en fait euh, si on fait trop ça et qu'on essaye trop d'être... Euh, être parfait euh, on va mettre trop de runes ou on va pas on va pas avoir de, de runes de dispo pour soul reaper et puis c'est une paire de dps quoi mais quoi qu'il arrive de toute façon c'est appris aux, toutes les six secondes soul reaper ouais. à chaque fois on est d'accord c'est ça ouais. et puis il faut pas hésiter même même si je, je me dis ouais est ce que je pourrais mettre un gcd pour mettre une scorch strike en plus ben non. en fait il faut pas le faire non non, non. C il, vaut, ouais. il vaut mieux il vaut mieux attendre le soul reaper qui revient le mettre tout de suite et puis après voilà et replanifier pour le prochain GCD, pour le prochain soul reaper après la chance qu'on a en impie c'est que nos, nos runes sont prévisibles, euh, je veux dire par là que, bon déjà on connaît le, le temps de recharge d'une rune c'est 6 secondes, genre là si je vais taper lui là, hop, voilà ça, ah bah, ouais bon, voilà, là c'est à 6 secondes, et du coup ouais. genre quand je prends chronique Power ça se voit tout de suite, euh, genre mmh. euh, là par exemple, là je vois que j'ai proc parce que est passé de 7 à 3, du coup c'est évident que j'ai proc Alors que par contre en frost on va moins pouvoir les gérer parce qu'en frost les, les runes c'est pareil, c'est quand tu claques une frost strike ou que tu spend de la ring power Mais euh, c'est soit ça te rend la rune, soit ça te la rend pas, tu peux pas vraiment le planifier, c'est random mmh. et ça te la rend direct Alors que là en impie, tu vois venir, enfin tu vois que t'as proc donc tu vois que tu peux que tu peux déjà planifier le... ta, ta gestion de runes suivant le proc que tu as eu. Et du coup, ouais, tes runic power toi tu les traques, les... ou enfin toi tu as l'air d'être de les, de les, de les... tellement habitué que de toute façon tu les vois direct. Euh... <rire> je... euh, comment ça, les runic power Pas les proc, tu parles dans les ah, proc. Uh... corruption ah, Non, euh... je, je les traque pas. Je... En mm. fait, je, je les traque en regardant mais les CD que j'ai sur mes runes. Mm. mais ouais, oui, est on qu il qu'il reste un, un tracking vrai. de base hein, mais... Ouais, c'est ouais. ça, c'est que mm. ça, ça, ça le fait un peu de base, quoi. C'est qu'on... Ah d'ailleurs pendant que j'y pense, il euh, y, y a des macros qui peuvent être bien en des cas P. Yes, vas-y, ouais. vas-y. Alors en macro, il y a... Alors Josh, les, les macros mouse over en général je trouve ça quand même bien, genre euh, bah pour kick, pour grip. Mm. Euh, en mythique plus, voire même des fois en raid, ça peut être utile au lieu de s'emmerder à essayer de target un mob, ou à faire tap 40 fois, vaut mieux avoir une macro mouse over. D'ailleurs j'ai une micro qui traque le curseur là, sur certains boss il y a beaucoup beaucoup de mobs, par exemple le Kunseal, tap target c'est pas ouf, pareil sur une légion Mythique il y a beaucoup de mobs, il y en a qui sautent partout, faut target le bon au moment je déconseille d'essayer de, de jouer au tap targeting sur ces mobs, du coup je recommande ça. Ouais. Euh, après niveau des macros, euh, ouais j'ai une macro sur le Death Coil, j'ai une macro sur j'ai une macro sur quoi le pet, ouais. Euh, sur la macro que t'as sur le Death Coil, donc le pet ouais. attaque je comprends bien, le cast de la claw il le fait pas de battre ou ouais. le pet, ça sert à quoi Alors. je le mettre. Alors en fait, bon le pet attaque, euh, moi je le mets sur les spells que je fais en mono parce que sur les boss qui ont pas mal de qui ont pas mal de cibles, genre par exemple le Council, si on met pas de pet attaque, il y a quand même une bonne chance sur deux que le pet il commence à taper un autre mob et mmh. bah, c'est quand même relou quoi de perdre des dégâts à cause de ça. Bien sûr, ouais. Donc moi je le mets sur la scourge strike, sur le sur le death coil et sur la festering strike, ouais. des spells mono quoi parce que ben bah, vu que je tape ce mob, j'aimerais que mes pets tapent le même et donc le le cast Pet Target Claw, en fait, ça vient d'un talent qu'on a eu, enfin, d'un truc qu'on a eu en leveling. Je sais pas si on peut le voir. C'est dans euh, ouais, pet... ça. Non ça bah... euh, ouais. En fait, c'est un perk de leveling de Shadowland qui fait que quand on... Bah, attends, je vais montrer tout de suite. Donc la goule là, si on regarde son énergie là en bas, en dessous de sa barre de vie. Ah oui, maintenant elle repasse à full énergie. Voilà, oui, oui. Là elle passe à 60, là elle passe à 30, ouais. et puis là hop, elle revient full. Et donc du coup, l'intérêt, c'est de la faire dépenser toujours un maximum, parce que ouais. ils l'ont changé, parce qu'en gros, la goule de base, ça euh, lui coûte, je crois, 40 ou 30 d'énergie son, son attaque, son clos, là, je sais plus ouais. exactement, 40. Et en fait, elle le fait jamais tant qu'elle est... enfin. Elle va pas le faire dès qu'elle a 40, elle va, elle va attendre d'être un peu plus haut avant de le faire. Et à cause ah. du fait que Dark Transformation lui donne full énergie, il faut toujours la faire dépenser un maximum pour qu'elle... tu veux dire que dès qu'elle a 40, elle l'utilise pas elle attend. Non, de base non. Bah attends, je vais, je, je vais essayer de non, Je l'envoyer taper, là. Trop bizarre. Donc là, 60, voilà. 40. 40. Ah ouais, t'as raison. Ouais, elle, elle, elle attend que ça remonte un peu avant de le refaire. Du coup, c'est. Mais, là que ça vient que... Mais ouais. frère la tendresse à 80, elle est bête! Je <rire> sais pas, c'est une. Euh... C'est des vieilles mécaniques qui sont restées, voilà. Ouais, ah ouais d'accord, donc euh, clairement, euh, super value le voilà. macro, en hein, vrai. Hein. Ouais, il faut. Ouais, c'est important de faire ça. À part ça, niveau macro... Ah oui, une macro D&D euh, euh, mouse over c'est bien aussi je trouve. Mm -hmm. C'est vrai que c'est... C'est add cursor quand c'est comme ça. Mais oui. Ouais, ou add cursor ouais. ou add player, peu importe, mais ah. euh, c'est vrai que la placer c'est quand même plus rapide on une macro. Mm. À part ça... Ah oui, euh, j'ai une macro Outbreak euh, là. J'ai une macro mouseover over pour pas avoir besoin de target les mobs. Ça peut être bien, genre euh, par exemple sur seal Ouais. Normalement il y a des mobs euh, les, les petits waiters là pareil pour le death grip bah genre euh, mm -hmm. pas besoin de le target et puis je peux le je peux le grip tout de suite voilà Ouais c'est vachement euh, principe, hein. Pareil sur les waiters genre euh, bon, en général je le fais pas mais euh, en théorie si par exemple des fois on doit faire des stops dps en mythique à cause de euh, En gros il faut faire phaser le boss à des moments spéciaux parce que sinon mm -hmm. il. Sinon c'est sinon c'est plus dur du coup. Ouais t'as de, des enchaînements voilà, de mécaniques qui sont pas du forcément à la con, ouais, alors, voilà. Ouais. Du coup, quand il y a ça, ce que je fais, c'est que je, je vise les mobs, enfin les waiters derrière qui nous balancent des gâteaux et euh, je mets des, des outbreaks sur eux sans avoir besoin de les target. Et puis, du coup, je peux faire des épidémiques sans, sans avoir besoin non plus de. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, ça peut être bien, c'est pas non plus euh, complètement si, obligatoire. Si, bah, après, tout. Tu tout, ouais. sais, des fois, c'est des petits trucs comme ça, mais euh, petit à ouais. petit, des petites optiques, des petits trucs comme ça, c'est ça qui fait la grosse différence euh, ouais. entre euh, les deux le... joueurs. Hein. Le... comment dire ça... Le... le Berez, j'ai aussi mis une macro mouse over dessus. Mmh. Je sais que perso j'en fais assez souvent en raid, donc euh, ouais c'est bien de pas Merci. être obligé de voir target le mec. C'est fort parce qu'il est instant, enfin il coûte de rp ouais, mais euh... Il coûte de l'ARP, par contre il peut proc... Euh, il peut proc une Corruption. <rire> ça ça, <rire> ça c'est assez Fou marrant quand même. <rire> Par une contre, je, travail, oui. le, seul, le seul spell que je que je mets pas de macro mouse over, que je mets pas en macro mouse over, c'est la parce que j'ai trop peur de la mettre euh, mm. ouais, de mal mal. la placer, ça ouais. peut être trop important, je me dis ouais, au pire je prends une seconde de plus et c'est bon. Mm. Parce que ouais, si je la mets mal, ça, ça va gueuler quoi. <rire> ouais, c'est comme un gros CD de raid. Hein, ouais, si tu l'avais sur le petit Whiter de quand la, quand la salle. Dérangeant, ouais, ouais. Voilà. ouais c'est clair. Carrément, carrément. Ouais. Top, top, top. Et euh, du coup, je juste pour finir rapidement, niveau utilitaire, ouais. le utilitaire général, est-ce qu'il y a des trucs particuliers que tu vas utiliser, auxquels il faut penser en dehors de ta rota DPS quand t'es euh, un DK Les trucs particuliers à ce niveau-là alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de stuns qui peuvent être immunes avec euh, l'IBF, le Icebound Fortitude. Ouais. Euh, ça marche. Euh, on peut se prendre le stun et l'IBF après, il n'y a, a pas besoin de, de le pre-shot. <rire> euh, bon, il y a ça. Euh, alors l'AMS, c'est genre méga fort, c mais ça peut être très bizarre. Sur... Euh... Ça, ça va toujours dépendre du spell des fois, par exemple, sur, euh, sur le boss de théâtre, là, euh, je sais plus comment il s'appelle, je vais regarder vite fait. Euh, donjon, théâtre, il est où là. Sur elle, là, le... la liche, mm -hmm. elle fait son spell, là, euh, drossoul, là, le truc, il faut aller se mettre mm -hmm. sur les mains. Si mm -hmm. on AMS au début du cast, ça le... je crois que ça le casse pas sur nous, je suis même pas sûr. Par contre... Euh, si la MS est cassée pendant, par exemple, à cause du debuff ou quoi, de ce debuff là qui cache ouais. la MS, ben, du ouais. coup ça nous pop quand même le fantôme. Par contre, si on a MS à la toute fin, ça ne pop pas le fantôme. Donc des fois c'est un peu au cas par cas comme ça, et faut un peu essayer, un peu voir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, des fois ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il y, y a des spells qui ont l'air d'être des. Des... qui font des dégâts magiques mais ça peut être une application physique, du coup on peut pas l'AMS, il y a des trucs qu'on peut... C'est un peu au cas par cas, mais ça peut être très fort. Par exemple, sur... Euh... Comment elle s'appelle Sur... Euh... Elle, euh... Inerva, en mythique, y a... elle, fait pod... elle fait pop des adds et toutes les minutes, elle fait un cast qui fait qu'elle va pop des adds. Et en fait, euh, s'il DK AMS et que ça pop sur lui, ben il n'y a pas d'ad c'est bien ce qu'il me semblait, il me semblait, il il il me semblait bien que ça marchait comme ça, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais d'accord. Ouais. Euh, ça va un peu dépendre du cas par cas, mais euh... c'est, bah par exemple c'est pareil sur euh, l'artificeur ximox euh, il fait pop des fantômes qui nous courent dessus, ben euh, on peut MS le fantôme courir dedans et il dépop, on ne ah, sait ouais. pas MC, des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Donc ça c'est aussi une classe effectivement où ça te force un petit ouais. peu entre guillemets à savoir si c'est magique ou physique et euh, à tester aussi suivant les ouais. les, les, contenus, les contenus que ouais. c'est ça, ça ça peut faire euh, c'est c'est un peu comme une comme une Club of shadow drogue hein. mmh. après euh, c'est pas une immunité complète donc euh, ça peut nous permettre de soak mais si c'est quelque chose qui one shot, un rogue pourrait le prendre étant donné qu'il est complètement immune alors que nous, ben non. Si la mm -hmm. si c'est de MS absorbe pas assez, on va mourir. C'est ouais, un peu spécial. Euh... C'est vraiment au cas par cas, ça, ça dépend souvent du... du boss. Par exemple euh, sur Denatrius, il fait pop des a dans... en mythique, il en fait pop beaucoup au début. Euh, mmh. AMS au pool c'est, bon la MZ est obligatoire au pool Mais euh, la MS aussi il faut aussi la mettre au pool Enfin il faut aussi la mettre pendant ce burst On, on prend énormément de dégâts ça, ça aide quand même pas mal le, bah, le heal Enfin les healings quoi, le... les healers et, et en plus ça génère de l'ARP quand on prend des dégâts Donc euh, sachant qu'il y a vraiment beaucoup ah. de mobs, <rire> Générer de l'ARP pour en faire des épiques des en plus c'est quand même cool quoi. Voilà une bonne raison de le faire voilà. Non mais ouais ça soulage beaucoup les healers aussi ouais. hein, Donc euh, clairement bah, écoute, Après, ouais. genre, euh, perso, genre, euh, l'iceboom fortitude en raid, euh, c'est très rare que j'en ai besoin. Genre, c'est comment dire ça Genre, des cas, c'est tellement tanky de base avec euh, quand même l'AMS que toutes les minutes, euh, <coughs> ce buff là, euh, il est où Là, qui fait qu'on a 10% de PV en plus quand même. Ouais, pitié de la plaque Et... ouais. ouais, voilà. Comment dire ça Quand j'ai besoin d'Icebound c'est quand même très souvent euh, que c'est moi qui ai fait de la merde quoi. Euh, ou alors mmh. que je prends un des debuff qu'il faut vraiment mettre un CD dessus. Sur l'artificeur des fois c'est un peu relou parce qu'on doit utiliser l'AMS et l'Icebound mmh. potentiellement pour euh, clear les traps. Du coup on n'a pas forcément un CD pour soi, ouais. ça, ça peut être un peu un peu chiant. Euh, sinon... Ah oui euh, la Devs Advance euh, ça. Il euh, y a pas mal de mécaniques où ça, euh, bah ça casse complètement le mécanique. Par exemple, sur euh, Ximox, quand il fait l'épée au sol prend. qui nous attire, mmh. bah, on appuie dessus, bah on n'est pas, pas attiré, on voit tous les autres qui galèrent, et puis nous, bah, on est là, bah, ouais, il ne se passe rien. <rire> <Voilà. rire> ouais, C'est vraiment un bon boss pour l'artificier. Ouais. Enfin, ça, le DK est vraiment bien pour l'artificier. Ouais. Hein. C'est tout ce qu'il faut là-dessus. Hein. Après, il euh, y a un autre truc avec. Il y a aussi, tu fais pas bump Ouais. Hein, bah, en, une... fait, euh, en fait, si, justement. Je sais pas pourquoi, mais si. Genre, ah, euh, oui. à la fin de l'intermission, quand, le... quand euh, Renata ouais. a récupéré toute sa mana, et le bump qu'il fait, sous, sous Death Sadence, on se fait bump. Je sais pas pourquoi. Ah, ok. <rire> des des et... fois, ça marche pas. C'est okay. voilà. J'aurais euh... pensé que si, parce que. Ouais, j'aurais pensé aussi. Par exemple, sur, sur Denatrius, à la fin de la P1, quand il faut aller mmh. au milieu, là. Ouais. Euh. En fait, tu peux devs advance euh, ben, entre le moment où il se TP et puis le moment où la phase commence. Euh, et donc, tu euh, n'as pas besoin de destack en DK, des jamais. Et puis, en fait, tu n'as même pas besoin de le mettre avant parce qu'en fait, tu as un passif sur devs advance qui fait que tu ne peux pas être slow en dessous de mm. 70%. Mm. Du coup, genre, même sans claquer la devs advance, tu peux quand même arriver au milieu. Donc euh, voilà. Donc sur, sur ça, c'est vraiment fort. Euh, par contre, ouais, ben, euh, ouais genre là, par exemple, on, on est en progress mythique sur, Delatri sur Delantrius. Et genre, euh, ben, en P2, il y a un add euh, des, des apps sur les plateformes il y en a un pour euh, pour aller sur la plateforme il faut il faut lui taper dessus et il te, il te grippe quand tu le tapes et en fait si, si tu le si tu le grips sous defs advance bah le le enfin, si tu le tapes sous defs advance le grip marche pas donc il faut le désactiver pour euh, il faut le cancel aura c'est pour ça que j'ai fait une macro euh, cancel aura defs advance parce qu'il ah me ouais. faut le defs advance pour pour, pour pour pouvoir traverser un miroir pendant une explosion et puis il me faut le cancel aura après parce que sinon quand je vais taper le mob je vais pas me faire grippe <rire> donc voilà <rire> <rire> ah ouais, c'est euh, ah ouais, euh, ouais, du vrai progrès, ça, ça vrai, Tu te des... cancelleras ton propre DSM pour réussir à... Ouais, ah ouais c est, c est parce, que, ou, parce que des fois, on peut se dire « Ouais, bah c'est bon, t'as qu'à qu enlever le buff et tout, mais le truc, c'est que ouais, si tu mises clic et que tu t'enlèves un, un autre buff, bah, tu peux être dégoûté quoi. Genre si tu Ah non, euh... ouais, tu fais pas au clic droit. Ouais. Un... Non, non, tu fais un cancel aura. Moi je fais fort. pas ça. Ah ouais, trop mesquille. Hein. mais moi je fais pas ça. Ah non, c'est je... mort. <rire> je <tente> pas. <rire> ah non, non, c'est clair. Parce qu'en plus, des fois, les buffs ils se rajoutent, ils retirent. Enfin, non, c'est trop, trop, trop dangereux. Ouais, ouais, c'est ouais. ouais, donc effectivement, potentiellement faire un cancel aura sur ce truc là, ça peut également servir. Un peu de la même ouais. façon qu'on a vu le cancel aura que t'avais fait sur le buff des ouais. Crawlord. C'est ça. Écoute, énormément, énormément d'infos, je m'attendais pas autant de Minimax, euh, donc ouais. euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder euh, en deux fois la vidéo, hein, parce qu'il y a pas mal de petits trucs. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs que tu verrais à rajouter, ou c'est bon de ton côté, toi Non, il me semble, que j'ai quasiment tout dit. Hein. Ouais, je pense aussi qu'il y a... Ah, si, y a, je viens de penser à un truc. Vas-y. Euh, en fait, la, la masterie du DK1P, donc là, bon, depuis Shadowlands, ouais. elle affecte les pets de nouveau, mm -hmm. euh, elle a, et en fait, c'est donc... Euh, boost sur les Shadow Damage et sur les pets, euh, il mmh. faut savoir que les Shadow Damage en fait c'est une aura. Euh, en fait toutes les classes ont une aura et puis quand ils, quand ils mettent genre un buff sur une aura, genre je sais pas, 3% de dégâts en plus sur le DK Frost, ils vont buff l'aura de 3% mmh. et en fait dans cette aura il ben, y a les spells du DK Impie, il y a les pets, il y a les dégâts de Shadow et bon ben il y, y a le Limb aussi évidemment. Mais euh, par contre, les trinkets ne sont pas dedans. Donc, si on a un trinket qui fait des dégâts Shadow, il faut pas croire que ça va. Bah, genre, par exemple, celui-là, mmh. il faut pas croire que ça va. Genre, oh là là, je suis DK1P, euh, j'ai tant de mastery et mon trinket va faire trop mal. Bah, en fait, non, parce qu'il est pas dans l'aura. Donc, euh, et... c'est un bon trinket, hein, mais c'est pas parce qu'on est DK1P qu'il va éclater le boss. Quoi. Ouais, d'accord, ok, super bon savoir, effectivement. Ouais. Voilà. Donc, ok, donc ça rentre pas dans l'aura du DK1P qui, euh, qui correspond qu'à ses propres dégâts de maoli. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, super bon à savoir, effectivement. Ouais. Après, ça c'est pareil, c'est de petits, quand ouais. on voit ça, les modifications sur OED, ouais, Aura modifier, plus 3% value, euh, ouais. effectivement, ces trucs-là. Ok, ok. Bah Écoute, merci énormément à toi, Mike pour toutes les infos que tu as ouais. pu partager sur la vidéo. Bah de rien. Juste par curiosité, du coup, ça fait combien de temps que tu joues, ton DK Euh En fait, j'ai switch sur DK à, à Légion, enfin... Avant, j'avais joué que Paladin jusqu'à Légion, toujours. Et après, bah, je suis allé dans une guild qui avait besoin d'un... Enfin, une guild de potes, et puis en fait, on avait déjà un Paladin, donc on m'a dit, ouais, faudrait que tu joues autre chose. J'étais parti sur Monk, et j'ai joué Monk pendant deux paliers, donc pendant Emerald Nightmare et Nighthold. Et après, ça m'a un peu gonflé, parce que bah, j'adore cette classe, mais quand même, c'est très souvent bah... Bah, nul en PvE, hein, faut le dire. Là, c'est pas le <rire> cas, mais ouais. c'est quand même exceptionnel. C'est assez rare, ouais. Voilà. Et du coup, je me suis dit bon bah je vais jouer DK puis bon j'ai eu de la chance parce que le palier d'après c'était tout mauve Sargeras et DK était ex enfin Impie était extrêmement fort là-dessus. Donc voilà, après perso j'ai une grosse préférence pour l'aspect 1 pi j'essaye je... d'éviter de jouer Frost. Je... après su... c'est vrai que suivant les boss quand on n'a vraiment pas eu le choix, j'ai joué Frost par exemple sur euh, sur King Garot à Antorus, j'ai joué Frost parce que bah il fallait faire du burst sur le robot au pool et puis bah ça Impie c'est impossible. Je veux pas. Mm. Voilà. Euh, donc j'ai joué deux paliers de Légion en DK 1 p après à BFH j'ai fait, euh, j'ai refait un palier en, en, en Monk de nouveau, uldire. Euh, et le palier d'après j'ai de nouveau fait en DK donc j'ai fait le yo-yo entre les deux quoi. Et après j'ai arrêté de jouer et bah ben là je suis revenu et j'ai euh, choisi DK, je trouvais ça cool et puis en vrai je suis assez content de ce que ça donne, c'est fort et puis je trouve ça, je trouve ça cool à jouer. Alors que par exemple, à, à, à BFA, en tout cas, de ce que j'ai joué de l'extension, je me suis pas tellement abusé sur l'aspect. quoi. Mmh, ouais, je comprends. C'est vrai que c'est une bonne extension, vraiment une très très bonne extension pour des quarts chez hein, Ouais, ouais. Un... ouais. Donc, toutes vrai. Les, Même toutes les grosses guides, là, ils le disent tous. Hein, ils disent, parce que quand ils leur demandent les classes qui ont été fortes et qui sont vraiment euh, sympas sur le raid et sur le palier, ils font des quarts à pied. Ouais, c'est vrai que ouais. Bon, en tout cas, merci énormément à toi. Et du coup, toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas non plus si t'as davantage de questions ou des points qui sont encore pas tout à fait très clairs à les poser. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi. Et encore une fois, merci à toi, Mike. Ouais, de rien. Bah, merci de m'avoir euh, accueilli.